So Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière Vraiment très particulière C'est pour ça d'ailleurs que... C'est la première fois dans une histoire d'un héros que je mets une intro euh, véritablement différente, je dirais. Et également, euh, tout simplement, le fait eh bien, que je change le fond, spécialement pour cette vidéo. Parce que Rise of King, c'est un énorme morceau. J'ai déjà attaqué, bien sûr, Vanilla et Burning Crusade, que je vous conseille si vous, si vous venez vous débarquer sur cette vidéo. J'ai également fait l'histoire de Warcraft 3 et l'introduction que vous venez de voir, c'était tout simplement la conclusion de Warcraft 3 Frozen Throne. Pourquoi je l'ai mise Tout simplement parce qu'elle a un rôle très important et euh, eh bien dans la vidéo qui suit puisque je vais euh, beaucoup, on va beaucoup revenir là-dessus mais donc pour euh, juste avant d'attaquer tout simplement le début euh, justement de, de l'analyse concernant euh, RG King je rappellerai que cette vidéo il faut quand même mettre les choses, euh, il faut bien cadrer les choses je vais euh, potentiellement faire mal à vos souvenirs d'enfance, je vais potentiellement détruire un mythe à vos yeux RG King aujourd'hui c'est uniquement une question d'histoire je ne m'intéresse qu'au lore. Le gameplay c'est autre chose. Après, soyez quand même conscient que même à l'époque de King, il y avait des soucis de méta, il y avait des soucis aussi de gameplay hein, toujours. Et je rappellerai quand même que pour tous ceux qui disent que King est la meilleure extension en termes de gameplay, c'est aussi ce qui a ramené le LFG. Hein, quelque chose qui est plutôt critiqué par les joueurs. Mais voilà, c'était le petit point. Je ne parlerai pas du gameplay, ce sera uniquement l'histoire de King qui nous intéresse aujourd'hui. Une extension, probablement l'extension préférée des joueurs. C'est aussi pour ça que je dis que c'est qu'elle est, elle est, elle va être dure. Et en plus de ça, c'est tout simplement l'extension qui souvent, euh, consid... enfin, les, les joueurs vendent cette extension comme la meilleure et que on n'a jamais réussi à l'égaler en termes d'histoire. Eh bien, on va pouvoir attaquer dès aujourd'hui, maintenant l'histoire de War the King. Alors tout d'abord, War the King. Pour préparer cette vidéo, il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, il a fallu, il a fallu euh, re se replonger dans tout ce qui s'est passé à la sortie tout simplement de Wastelage King. Donc notamment, eh Wastelage King est sorti le 13 novembre 2018. Je vais vous donner quelques petites informations qu'il va falloir garder en tête pour la suite de l'histoire de Wastelage King. C'est à dire deux ans après Pirates des Caraïbes 2 et 3, là vous vous dites, quel rapport On y reviendra Également deux ans après bataille pour la terre du milieu 2 et un certain et l'extension qui s'appelle Rise of the Witch King Et également, alors ça c'est juste pour le troll mais première extension sous Activision Et oui parce qu'Activision a racheté euh, début de l'année 2008 donc c'était assez drôle Donc voilà Gardez bien ça en tête puisque j'y reviendrai juste après. Pas pour le Activision, hein, ce que je disais avant. Donc tout d'abord, Wrath of the Witch King, comme n'importe quelle extension, a été préparée par de l'univers étendu, Différent, euh, différents, différents, euh, enfin différents tout simplement. Récits, manuels et tout qui vont être euh, narrés en fait en certains événements vont être narrés Et c'est censé préparer justement l'arrivée de l'extension Wrath of the King Donc pour cela vous avez le roman l'un des plus connus, l'un des plus illustres romans Et notamment celui qui est probablement le, le, le plus fameux je dirais de Christie Golden à savoir l'ascension du roi Lich hein, Donc euh, Rise of the Lich King Et du coup ça narre tout simplement tout ce qui s'est passé à Warcraft 3 pour Arthas alors tout, pas tout à fait, on y reviendra juste après. On a également euh, les comics sur Ashbringer, donc porte-cendres, qui vont nous parler d'un certain Darion Maugren, d'un certain Tyrion Fordring, on y reviendra également. Et enfin, il y a un manga qui s'appelle chevet de la Mort, donc Death Knight, euh, qui nous parle de Tassarian, et euh, ce qui est drôle, c'est qu'avant même qu'on ai, qu ait attaqué Russell G. King, juste ce qui se passe un hein, tout petit peu à Russell, à Russell King, il y a déjà des problèmes, puisque eh bien au sein même de ces trois univers, Certains des récits vont contredire les autres, euh, notamment eh bien, Tassarian qui est représenté comme le bras droit d'Arthas dans Warcraft 3 alors que l'ascension du roi Lich nous parle pas du tout de Tassarian mais nous parle de euh, Felric et Marwin. Euh, Il y a déjà des incohérences au sein même de cet univers étendu qui est censé préparer pour Wrath King. Ça commençait mal, on va dire. Ça commençait plutôt mal. Donc, eh bien, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir attaquer tout simplement la cinématique d'ouverture de Wrath of King. Je sais que tu feras preuve de retenue dans l'exercice de ton grand pouvoir. cela, car lorsque ma vie s'achèvera, Alors cette cinématique elle a énormément fait parler évidemment puisque c'est la cinématique généralement préférée des joueurs hein, tout simplement c'est la cinématique euh, que beaucoup de monde considère comme la meilleure que Blizzard n'ait jamais euh, faite et tout d'abord et eh bien ce qui est très intéressant c'est pas pour rien du coup vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'ai choisi cette introduction parce que la cinématique d'intro de War of King répond tout à fait à la cinématique de clôture d'un épisode qui avait été considéré comme bah aussi le meilleur jeu de Warcraft de tous les temps avant l'arrivée de Warcraft, à savoir Warcraft 3. Et donc, on retrouve Arthas exactement dans l'état où on l'avait laissé à Frozen Throne. La musique est même remixée, on réutilise le thème de clôture, sauf que cette fois, au lieu d'une voix de femme, on entend une voix d'enfant. C'est pareil, l'enfant, on va tout de suite en reparler. Puisque, eh bien on voit qu'on veut faire appel tout de suite à l'âme du joueur de Warcraft, on veut tout de suite revenir un petit peu aux, aux sources, et forcément ça n'a pas laissé indifférent les, les, les joueurs de Warcraft, évidemment. Donc, commençons les réjouissances. Puisque la fin de la vidéo de Warcraft 3 nous disait quand Arthas mettait le casque, qu'il y avait, hein, nous ne sommes plus qu'un, il y a une idée de fusion entre Arthas et Ner'zhul. Si vous avez euh, lu le manuel de Warcraft 3, en fait Ner'zhul, si vous avez joué à Warcraft 3, Reforge vient de sortir, c'est parfait, euh, nous avons tout simplement, on voit pas mal de fois pendant la campagne mort-vivant mais même pendant celle des ailes de la nuit quand Illidan euh, se confronte à, à Arthas, Arthas dit justement que son maître a un plan et que globalement en fait il avait prévu énormément de choses. Dans le manuel de Warcraft 3 reign of Chaos on apprenait aussi que depuis le début Ner'zhul a toujours, puisqu'il n'a pas de corps, a toujours souhaité récupérer un hôte enfin, enfin, un, un pour pouvoir eh bien, euh, exercer sa domination. Et cet hôte, eh bien, euh, il a choisi un champion, c'est Arthas. Et du coup, se termine War of King, et moi personnellement, bah, j'avais peur que justement le personnage, puisque j'aimais beaucoup Ner'Zhul, mais j'aimais beaucoup Arthas, j'avais peur que le personnage d'Arthas soit détruit définitivement, puisque c'est Ner'Zhul qui revient, la fin était étrange, puisqu'il y avait ce euh, « nous ne sommes plus qu'un »,« est-ce que Arthas est encore présent »« euh, est-ce que Ner'Zhul a totalement pris le contrôle ?» Eh bien, la cinématique de War of King, directement, parle pas du tout de Ner'Zhul, et nous parle uniquement d'Arthas avec on entend la voix de Terenas, le père d'Artas qui parle et là arrive le gros premier point noir de Wrath of the King, c'est-à-dire que dès cette intro incroyable qui nous en met plein les mirettes, on comprend qu'il s'est passé quelque chose dans le casque. Et c'est le livre que je vous ai dit juste avant, donc l'ascension du roi lich, l'ascension du roi lich, qui en fait explique ce qui s'est passé dans les cinq dernières pages, c'est-à-dire que tout le roman ne fait que paraphraser la campagne donc lorsque Arthas est dans Warcraft 3 la campagne de Frozen Throne et la campagne de enfin, Reign of Chaos et Frozen Throne dans l'ordre et en fait, et eh bien malgré la fusion donc qui était le plan de Ner'Zhul et qui était dit dans la cinématique de fin de Frozen Throne et eh bien en fait Arthas s'est libéré du joug de Ner'Zhul donc le premier roi Lich rappelons quand même juste que quand Arthas a pris l'épée enfin, il a perdu totalement sa volonté et il est devenu entièrement soumis à Ner'Zhul mais du coup quand il met le casque Parce que franchement, Frostmourne n'est qu'une extension de l'armure de Ner'zhul, Donc une extension de la volonté de Ner'zhul. Donc en gros il est en wifi si vous... En wifi nécromantique s'il faut s'exprimer Quand il met le casque C'est à dire quand il branche le câble Ethernet Et qu'il est directement relié à la box nécromantique Et eh bien C'est à dire il est devant l'immense pouvoir De celui qui est appelé le Seigneur Noir Et c'est pas moi qui fais des superlatifs C'est Warcraft 3 là dessus Et eh bien en fait Arthas boot. Nerzul, il le massacre dans l'esprit. Il y a une bataille en fait entre trois personnes. Et là vous me dites trois, mais tu viens de parler de deux. Ah non Trois personnes Arthas, Nerzul et le Arthas gentil. Il y a maintenant un Arthas méchant, un Arthas gentil et Nerzul qui combattent tous les trois dans le casque. Et à la fin, donc pendant les 5 ans d'AFK euh, d'Arthas sur le trône, et eh bien en fait... Non non il était pas aux toilettes, il était en train de se battre avec les deux autres et finalement au bout des 5 ans il a vaincu Ner'zhul, Donc il tue Ner'zhul en pensée, il empale Ner'zhul, et donc son maître qui le contrôlait totalement et à qui il était totalement dévoué et qui libère à la fin quand même. Et il tue également donc sa part gentille donc apparemment Arthas a un dédoublement de personnalité et il tue sa part gentille qui s'appelle Matthias Lehner qui est tout simplement un anagramme euh, donc qui représente donc un anagramme d'Arthas Menethil et qui est tout simplement sa part gentille, son humanité donc il se tue, il tue tout le monde en fait et il devient le seul maître au contrôle donc euh, de Frosmonde et du, du casque et du coup il devient le seul roi Lich donc on est quand même parti avec il y a une fusion mais en fait pas tout à fait et pourtant la cinématique répond totalement à la conclusion donc ça c'est quand même assez extraordinaire parce qu'en plus, King, et je vous mets au défi d'essayer de trouver. Et allez-y parce qu'on a beaucoup bossé, notamment avec celui qui m'a aidé. Sans qui, euh, cette vidéo ne serait pas sortie. C'est tout simplement Evan Essor qui m'a énormément aidé et avec qui on a passé des heures et des heures et des heures à vérifier pas mal de choses. Je vous mettrai les sources dans la description d'ailleurs. Il y a aussi du, du temps de jeu. Et en l'occurrence, eh bien, il n'y est jamais, je dis bien jamais, fait mention dans l'extension King de Ner'Zhul on nous parle, il y a une quête à un moment donné où Arthas dit qu'il a, a été chaman par le passé ce qui est quand même extraordinaire puisque si Arthas a repris totalement le contrôle du casque bah il est censé avoir tué Ner'zul donc à aucun moment Arthas a été chaman hein, euh, et donc c'est quand même formidable donc en fait et même les, euh, les créateurs parce que y a, la communauté s'est be posé beaucoup de questions, donc dans les questions-réponses, souvent ils demandaient Mais y a-t-il vraiment eu fusion Puisqu'en fait Arthas est seul dernier maître à bord, etc. Et ils disent Non, non, non, on ne décanonise absolument pas la cinématique de fin. de.. Il de... y a bien eu fusion. Il y a bien fusion, mais trois quarts du temps, même plus, on te dit qu'en fait, non, il n'y a que Arthas qui est maître euh, à bord. Ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, et du coup, l'extension sur le Roi Lich, on ne fait jamais mention du premier Roi Lich. C'est quand même formidable. Parlons, avant d'attaquer plus de points négatifs que ça, il va peut-être quand même, bien sûr, rappeler que Warsage King, comme toutes les extensions dans World of Warcraft, même les pires, hein, ben on est cru World et <rire> et voilà, of devrait... et ben il y a des points positifs quand même, il y a des points positifs et on va pouvoir les lister, parce que c'est vrai que c'était sur Burning Crusade, sur ma vidéo de Burning Crusade, euh, une des critiques qu'on m'avait faite, c'était, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus l'accent au début, avec un beau visuel sur les points positifs, donc on va faire ça pour, pour Frozen, Thro euh, pour king pardon, lapsus. Donc, bien sûr, Wrath of the King a des points forts. Mais ce qui est assez drôle, c'est que même dans les points forts, vous verrez qu'il y a des points faibles. puisque on va commencer tout simplement avec donc les zones. Les zones de Wrath of the King, le Northrend, le Northandre en français, sont magnifiques. Il est clair que c'est magnifique. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que ce n'est pas Wrath of the King qui a créé ces zones. Ils non, donc c'est pas une création propre à World of Age King, c'est une, euh, ça vient du RPG, donc le jeu de rôle papier euh, de World of Warcraft, donc qui avait été créé deux ans plus tôt et en fait, euh, alors imagine, on imagine bien qu'ils étaient déjà comment, en train de commencer à bosser sur votre LK, mais au final ça vient du RPG qui, je vous le rappelle, le RPG n'est pas canon, mais toutes les zones vont être intégrées quasiment trait pour trait avec euh, World of Age King. Donc nous avons également les races, pour la plupart ce ne sont pas des créations, hein, ce sont des créations de Frozen Throne, donc Warcraft 3 et euh, du RPG. Donc vous avez euh, les Kaluak, euh, donc ces hommes morses, euh, les Magnators, vous avez euh, bah, les gardiens, etc. les trolls de glace. La plupart de, de ces créatures là, les Furlbox bien entendu, c avaient été créés déjà à l'époque de Warcraft 3. Une autre zone qui, on en reparlera après, mais une autre zone qui a beaucoup plus aux joueurs, c'est zo la zone d'Ulduar évidemment avec les terrestres, les gardiens. Je ferai une vidéo spéciale sur, alors déjà il y en aura deux sur les gardiens, on en a déjà un peu parlé sur l'Empire Noir, mais je vais tout simplement, la prochaine vidéo de cosmogonie. ce sera justement sur l'ordonnancement d'Azeroth, donc là où les gardiens vont avoir un rôle prépondérant. Et il y aura une vidéo de généalogie sur les nains et du coup on parlera beaucoup plus des terrestres mais c'est pareil ça aussi ça vient de warcraft 3 tout ce qui est gardien etc les dieux très anciens ça a été créé même si n'était pas encore bien développé à warcraft 3 et le rpg va aller plus avant on va dire pour, dans l'explication donc au final même les points forts de il n'y a pas tant de création que ça on a les musiques bien sûr qui sont très très bonnes sur warcraft King. ce qui est drôle aussi c'est que on a vu que par exemple celle le thème très connu invincible qui était celle de l'intro et de la conclusion de, de, de Frozen Throne et celle de l'intro de Wastelich King bah, au final c'était une, une musique de Warcraft 3 qui a été remasterisée donc c'est un petit peu euh, triste à ce niveau là que on va dire, mais après il très, très, y a des très bonnes musiques bien entendu on a également en point fort l'arc scénaristique de Zuldrak avec euh, toute la, enfin, à la fin d'une civilisation complète, celle des trolls de glace qui sont obligés contre leur guerre, dans leur lutte contre le fléau, sont obligés de sacrifier leur loa, etc. On comprend un peu mieux comment fonctionne le système de loa, comment fonctionnent les civilisations trolls. C'est assez intéressant. Encore une fois, ce genre de choses avait déjà été abordé pendant la guerre de l'araignée, il y a une vidéo qui arrive dessus euh, je sais, vous me la demandez, mais en fait bah, elle arrivera dans le, dans le sillage de celle de the King c'était déjà évoqué dans la guerre des anci... enfin, dans enfin pardon, dans la guerre de l'araignée même si bien sûr ça a été beaucoup plus détaillé et assez intéressant donc et d'ailleurs un point très important à noter c'est les grisons qui seront réutilisés notamment à légion tellement ils avaient fait du bon travail sur la zone donc ça c'est des très bons points un problème quand même pour les zones c'est euh, que évidemment on est sur un MMORPG, on est sur du gameplay et il faut que le joueur se sente dépaysé, et du coup, toutes les zones ne doivent pas se ressembler. Or, il y a un problème. Même, vous voyez, dans les points positifs des zones, il y a déjà une incohérence d'histoire scénaristique, puisque, en fait, bah, par exemple, vous allez dans le Fjord Hurlant ou dans les Grisons, il n'y a quasiment pas de neige. Et donc, on pourrait dire, bah, c'est pas grave, on attaque tout simplement euh, l'été. on attaque La raison la plus simple, ce serait de dire, bah, c'est pas grave, on attaque Northrend l'été, justement, quand euh, il fait pas encore trop froid, etc. C'est mieux pour attaquer le Roi Lich. Ouais, mais le problème c'est que le Roi Lich vient de se réveiller et c'était déjà quelque chose de dit avec l'ancien Roi Lich Ner'zul quand le Roi Lich se réveille et qu'il est à son paroxysme de puissance bah, c'est un petit peu à l'image de Game of Thrones, il manipule le climat en fait donc par la nécromancie il peut, euh, il peut changer les choses donc c'est pour ça que les liches d'ailleurs ont des pouvoirs de glace, c'est grâce au Roi Lich donc... Et bah non en fait normalement euh, le continent si tu l'attaques alors que le Roi Lich est réveillé et au maximum de sa puissance et bah on est censé euh, avoir des terres glacées partout et je rappelle que Arthas a débarqué au Fjord d'Urland hein, à la base et le Fjord Hurlant, bah, dans Warcraft 3 c'est enneigé donc déjà il y a un petit problème de cohérence concernant les zones après c'est pour le gameplay, c'est pour pas que tout soit blanc parce que sinon au Nieniel, l'extension c'est tout blanc mais on a déjà un petit souci parce qu'on est censé attaquer Arthas. Ce qui aurait pu être d'ailleurs totalement justifié c'est en fait Arthas vient de se réveiller. Il est pas encore. Enfin le Roi Lich vient de se réveiller. Il n'est pas encore tout à fait au summum de son pouvoir. Mais non ça a bien été dit. Ça a bien été précisé. Il est au maximum de sa puissance. Il vient de, kick, euh, il vient de tuer les deux autres dans sa tête. Il est au maximum de sa puissance. Le problème c'est que si tu essayes de dire qu'il est au maximum de sa puissance. Bah, ça colle pas du coup. Ça colle pas. Mais bon ça c'est un point. Attaquons maintenant le début de Wrath of the King, donc avec les événements de pré-extension, donc tout simplement la transition entre Burning Crusade et Hotelka qui n'était pas aussi bien amené que plus tard, mais l'idée c'est tout simplement eh bien, de reprendre quelque chose qui avait déjà fonctionné, hein, le gameplay oblige, on réutilise ce qui avait marché avant, à savoir Naxxramas qui avait lancé un concept que je vous ai déjà évoqué à Vanilla et à BC, ce que j'appelle le Safari, le Safari c'est quoi C'est vous avez aimé tuer Kaltuzan Anaxamas et des personnages connus de Warcraft 3, Saphiron entre autres, et bien on va vous balancer tout ce qu'on a de Warcraft 3 et vous allez tous les massacrer les uns après les autres. Burning Crusade est probablement le pinacle du Safari, Wotelka continue avec tout ce qui est lié au Roi Lich et au Northrend. Le truc c'est que du coup, quand on va réutiliser ce système, on va également réutiliser ce qui marche. Naxe avait très bien fonctionné, et eh ben, on va réutiliser la même attaque du fléau sur les capitales, à savoir du coup des, euh, des nécropoles qui arrivent au-dessus des capitales, attaque du, du fléau, et ça va commencer directement par une intoxication avec du grain contaminé. Si vous connaissez Warcraft 3 ou que vous avez joué à Reforge, ça doit vous dire quelque chose cette histoire de grain contaminé, c'est comme ça que le fléau mort-vivant a commencé. On attaque le vie, enfin tout simplement euh, la nourriture. On est obligé de manger. Les êtres vivants sont obligés de manger. On utilise leurs points faibles contre eux, ce qui les transforme en morts vivants. Ce qui fait que, à la fin, tu tu te constitues une énorme armée de morts vivants et tu écrases ceux qui ont résisté. Tout est l'intérêt. C'était amené avec beaucoup de subtilité dans Warcraft 3, et c'est ce qui avait un petit peu brisé les défenses de l'Alliance de Lordaeron, qui est considérée quand même comme une... enfin c'est celle qui a triomphé de la Horde, etc. C'est quand même une très grosse union, une très grosse coalition de, de peuples, même si bien sûr elle avait déjà été un peu fragilisée de l'intérieur, on en reviendra après, Mais dans, dans le jour du dragon, dans une autre vidéo. Hein. Mais en l'occurrence, euh, là on a attaque de manière totalement frontale, les nécropoles alors que en plus à la limite l'alliance a énormément de griefs à l'égard d'artas et du roi lich côté horde vous allez me dire bah oui il y a les elfes de sang et les réprouvés oui c'est les races les deux les plus minoritaires de la horde les orques les tauren et les trolls ils n'ont rien à faire du roi lich Donc, à la limite ce qu'aurait pu faire un roi lich un peu sensé un peu tacticien c'est on attaque la capitale de la, on attaque les capitales de l'alliance avant on brise euh, ce qu'ils font, la horde nous emmerdera pas et ensuite on s'occupe de la horde. Non non, là le roi Lich, gros bourrin, plus aucune subtilité à la Warcraft 3, c'est on balance tout, on envoie tout directement sur les capitales parce qu'en fait le plan c'est de les faire aller en Northrend, de les faire attaquer, leur, euh, de faire attaquer les positions du roi Lich directement. Donc ce qui, même, euh, ce qui est quand même un petit peu, euh, un petit peu rigolo, c'est qu'on va avoir du coup du grain contaminé, du grain contaminé qui va, euh, comme je l'ai dit, la peste mort-vivante façon Warcraft 3, le problème c'est que, euh, bien sûr il va y avoir du conflit donc, avec les ghouls etc. qui vont être créés lors de la peste, mais formidable, nous sommes dans un univers incroyable, les paladins et euh, tout ce qui est l'église de la lumière va réussir à euh, enliser hein, les, la corruption et euh, la contamination. Donc en gros, les paladins vont utiliser leur sort de magie et pouf, ça cleanse, il euh, n'y a pas de problème, ça cleanse, donc on, on arrive à nettoyer tout ça et au final, la peste est arrêtée comme ça. Alors, petit problème, petit problème, c'est que dans Warcraft 3, et c'est tout simplement le pan euh, scénaristique qui entoure Arthas, et c'est également un pan qui va considérer d'autres personnages de World of Warcraft comme Dame Liadrine. Euh, si vous avez suivi un petit peu les, les nouvelles concernant Liadrine, enfin il y a une nouvelle qui était géniale à Burning Crusade concernant Liadrine, je vous invite à aller la regarder, à aller la lire, elle est gratuite sur Internet. Bah, en fait c'est que la lumière est inefficace contre la corruption, des, la corruption euh, enfin contre le, la peste mort-vivante. La lumière ne fonctionne pas. Si la lumière fonctionnait, ça ne serait pas aussi problématique de contrer la peste mort-vivante. Donc là magie ça fonctionne, donc à Warcraft 3 à l'époque où les paladins sont au paroxysme de leur puissance où l'ordre des paladins est très reconnu et assez monstrueuse, avec des noms comme Uther etc ils n'ont pas réussi à soigner euh, la peste marévante, mais à World of Warcraft alors qu'on n'a plus que des randoms pas de problème, un coup de baguette magique, un petit, petit clignement euh, et c'est bon, c'est fait Là encore manque de subtilité et les explications c'est ta gueule on s'en fout c'est magique c'est soigné. C'est un problème parce que juste avec ça s'arrête ça tout l'arc scénaristique d'Arthas parce qu'Arthas était un paladin il avait juste à utiliser la lumière merci et euh, c'est bon c'est réglé pas de problème pas besoin d'aller en Northrend tout ça tout ça. Pareil pour Lyadrin. Lyadrin, elle a juste arrêté la prêtrise et elle est passée en paladin donc elle est passée en plutôt côté guerrière côté vindicte, parce que justement la lumière ne fonctionnait plus elle n'arrivait a, elle a, elle pas à soigner ses, ses concitoyens. C'est quand même un petit peu dommage de jeter des histoires plutôt construites et plutôt intelligentes à la poubelle comme ça. Pendant l'assaut sur les capitales, nous avons également, donc euh, nous avons également, alors j'en ai juste pas parlé, faudrait quand même que je le dise très rapidement, euh, mais pendant l'assaut des capitales, euh, Tr et et, Troll et le fils de Scrim, donc Garrosh Scream vont se livrer, à la Magora, je vous laisse aller voir la vidéo sur la Magora, Thrall utilisait les pouvoirs et on ne, le traitait pas de, on ne le traitait pas de tricheur, je vous laisse aller voir la vidéo sur la Magora, mais voilà, c'était pendant l'assaut et c'est d'ailleurs ce qui va euh, décider euh, finalement eh euh, Thrall d'envoyer Garrosh Hellscream en tant que chef des forces de la Horde en Northrend. Dans le même temps, nous avons tout simplement le scénario des Chevaliers de la Mort qui va commencer Ici, avec en fait, et eh bien pendant les assauts, il envoie également une de ses nécropoles au-dessus de la ville de la main de tir, qui est une ville totalement à l'est euh, de Lordaeron. Et en fait, et eh bien là-bas, euh, le roi Lige, donc Arthas, directement va mener les opérations sur place en euh, attaquant la main de tir. Et il va lâcher ses, son élite, il va lâcher ses meilleurs guerriers, à savoir les Chevaliers de la Mort, et il va récupérer, lors de ses assauts, il va récupérer justement les corps des, euh, des, des, des soldats tués pour en faire de nouveaux Chevaliers de la Mort, donc c'est tout simplement les joueurs. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les Chevaliers de la Mort, je sais, je vais, mais il faut que j'économise un petit peu aussi du temps, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, donc je vous laisse aller voir la vidéo sur les Chevaliers de la Mort, j'en ai un petit peu parlé, déjà encore à ce moment-là. Il y a des incohérences, donc je vous laisse aller les voir pour plus de détails. Alors, surtout que la vidéo n'est pas très longue concernant les cheveux de la mort. Alors, Darion, donc, le chef des Chevaliers de la Mort, Darion Maugren, qui son histoire, ce personnage ne sort pas de nulle part. Il avait été créé dans le comics, justement, Ashbringer. Et c'est pour ça que vous voyez, à la main, il porte cette épée Ashbringer. Donc, on réutilise le comics qui avait été utilisé pour préparer War of King. Darion et les Chevaliers de la Mort mènent l'offensive contre un lieu. Par contre, lui, qui est totalement créé euh, par War of King, il s'agit de la Chapelle de l'Espoir de la Lumière. Alors... Le bâtiment était présent à Vanilla, mais c'était juste une chapelle en fait. Et à One King, ce euh, monument, ce bâtiment, va rétroactivement devenir en fait à peu près euh, la plus grande église, euh, un lieu saint comme pas possible. Et euh, bah, heureusement, hein, heureusement, puisqu'en fait cet endroit est le dernier euh, bastion euh, des euh, paladins de la lumière, les anciens euh, paladins de la main d'argent, qui forment euh, aujourd'hui... Euh, le dernier bastion, la dernière résistance contre le Roi Lich. Du coup, en fait, eh bien, Arthas va envoyer ses meilleures troupes, hein, parce que je rappelle que les Chevaliers de la Mort, dans la, dans la hiérarchie du Fléau, sont être l'élite de, des, des, des troupes du Fléau. Il va les, les envoyer tout simplement le Arthas, et en fait, eh bien, sur ce lieu sacré, il va se rendre compte, Darion et ses Chevaliers de la Mort vont être complètement repoussés. Ça va être une boucherie. Alors, il y a une petite, subtile référence à 300, hein. 300 paladins, 300 résistants contre eux, 10 000 troupes du fléau, tout ça, tout ça. Subtile référence au thermopyles. Et donc, eh bien, euh, malgré tout, la lumière est trop forte en ce lieu. C'est un lieu consacré, c'est un lieu saint. Et du coup, les chevaliers de la mort sont euh, vaincus à cet endroit-là. L'assaut est brisé. Et au final, eh bien, c'est ce qui va permettre à Darion, pendant un court laps de temps, de voir le... le, le, le L'âme de son père, l'esprit de son père, euh, ça va le désarçonner, il va lâcher l'épée, Tyrion va la récupérer, il va mettre un petit coup de polish oxyaction hein, à, à la lumière, ça va oui, instantanément nettoyer la lame qui redevient, euh, là vous voyez c'est une lame impie, ça redeviendra une lame de lumière, parce qu'à l'époque l'ombre c'est la mort vivante et la lumière c'est la vie, donc euh, on retrouve ça à Shadowlands, hein, ne vous en faites pas, c'est juste qu'il y a eu un moment du, du lore de Warcraft où on est passé de l'ombre... Euh, le vide contre la lumière, là non à, ce, à cette époque là c'est bien l'ombre est bien la mort et à Shadowlands hein, l'ombre redevient la mort donc euh, Darion va se libérer enfin euh, du coup Tyrion va récupérer euh, Ashbringers et à ce moment là elle va se passer hein, tout simplement donc euh, le duel très euh, le grand duel entre Tyrion le paladin et Arthas le chevalier de la mort qui est maintenant roi Lich Devant la euh, chapelle de l'espoir de la lumière Ils se mettent sur la tronche et, euh, et bien comme ils sont en terrain sacré En terrain consacré Tyrion va réussir à repousser Arthas qui va être un peu blessé Cette blessure va tout simplement libérer Les chevaliers de la mort du contrôle du roi Lich C'est tout simplement un écho au réprouvé Dans Warcraft 3 qui euh, lorsque le roi Lich De l'époque Ner'zhul avait été Un petit peu euh, bousculé par Illidan Je dis bien un petit peu parce que c'est quand même méchamment bousculé hein. Quand vous avez euh, tout un continent Qui tremble c'est plutôt bousculé et au final donc c'est pas juste une petite coupure et au final eh bien euh, vous avez euh, donc euh, le lien en fait de, de, de, de le lien de contrôle de nécromancie va s'effilocher se, va se, va se, va ce qui fait que les cheveux de la mort vont alors que alors je rappelle aussi un petit truc concernant warcraft 3 euh, les soldats qui avaient donc les réprouvés qui avaient réussi à se libérer du contrôle du roi lich ils étaient pas juste à côté du Roi Lich, hein, ceux-là ils sont restés sous le contrôle du Roi Lich, exemple à Nubarak, pourtant à Nubarak il a plutôt des griefs à l'égard euh, du Roi Lich, à l'égard de Ner'zhul. donc au final les réprouvés étaient très très très très loin du Roi Lich, ce qui fait qu'on comprenait pourquoi la, le lien de Nécromancie s'était fragilisé, là Arthas il est juste à côté, mais on va dire TG c'est la lumière, donc c'est la lumière qui aide aussi pendant la blessure, ce qui fait que les Chevaliers de la Mort se libèrent, et euh, Arthas va fuir justement la zone, il est blessé et puis ses propres troupes euh, l'abandonnent et se retournent contre lui, donc il s'en va. A ce moment là, eh bien les.. Euh, donc le, Darion Mogren et les cheveux de la Mort vont former un nouvel ordre de résistance contre le roi Lich, à savoir la lame d'Ebène. On en a parlé dans une autre vidéo sur Arthas, c'est assez rigolo parce qu'ils veulent se libérer de l'influence du roi Lich et finalement ils vont retomber dessus à Légion. Mais du coup. Ils vont, euh, ils vont de coup faire un pacte, Darion et Tyrion vont faire un pacte. Euh, Tyrion avait combattu aux côtés de, euh, de, du, du père tout simplement euh, de Darion donc il y a un lien un petit peu on va dire de père-fils qui se crée entre les deux ou tonton, lien de tonton à, à enfant. Et au final et eh bien Tyrion va euh, jouer de son influence pour faire accepter les chevaliers de la mort. Enfin, les, les Chevaliers de la Mort dans l'Alliance et dans la Horde. Du côté de l'Alliance, c'est Tassarian, tout le manga qui préparait Warsaw King, qui, qui va devenir le chef de la Lame d'ébène côté Alliance. Côté Horde, c'est tout simplement euh, Coltira. Ce qui est très drôle avec Coltira, c'est que c'est un o donc pas un Elf de sang, mais on s'en fout. Hein, c'est les mêmes, donc... Euh, N'est-ce hein, pas Blizzard C'est les mêmes. Donc, eh bien, en fait, on va mettre un haut elf à la tête des euh, Chevaliers de la Mort du côté de la Horde. On va juste dire que c'est un réprouvé, ce sera plus simple. Et... Au final, eh bien, euh, les. Alors, c'est très drôle parce que Tyrion joue ses... son influence côté Horde. Quoi, il a dit à, à Etrig, mec, on... on a une histoire commune. Je t'envoie des mecs, euh, des cheveux de la mort, des trucs que c'est censé être le mal. Vous les avez affrontés au Mont Ijal, tout ça, tout ça. Tu les prends ou pas Ils sont gentils. J'te... Ma parole <rire> Ma parole, ils sont gentils. Donc, la Horde les accepte sans aucun problème. Et euh, les plus grands ennemis de... de Sylvanas, mais. On peut imaginer que Sylvanas veut l'utiliser, pas, pas de soucis, c'est pas expliqué, mais on va dire que oui, ça valide. Et au final, eh bien, un assaut, puisqu'ils ont été attaqués et en plus les capitales, ont dit, les capitales des différentes factions ont été attaquées. Donc on euh, va lancer tout simplement l'offensive du Northrend et euh, la Horde et l'Alliance vont envoyer leurs troupes donc ils vont débarquer sur plusieurs endroits alors c'est une carte qui a été faite par Evanessor parce qu'en fait ben, dans Chronicles malheureusement il n'y a pas cette carte là puisqu'apparemment on est trop con pour comprendre une carte euh, ils ont simplifié le truc en mode la Horde arrive à gauche donc à l'ouest l'Alliance arrive à droite à l'est euh, voilà alors que attention dans le jeu c'est pas du tout ça et le Chronicles n'a absolument pas décanonisé ce fait le truc c'est juste que Chronicles nous prend un peu pour des cons et du coup ils ont simplifié au possible pour que ce soit plus clair mais il est bien, euh, ça n'a pas du tout été décanonisé comme quoi la horde arrive à la fois sur le front ouest et à la fois sur le front est Et l'alliance arrive sur le front ouest et sur le front est En fait ce que vous devez comprendre c'est tout simplement, et c'est de la logique Toutes les races de la horde du côté ouest qui sont majoritaires vont attaquer à l'ouest Les races de la horde minoritaire de l'est vont attaquer aussi à l'est Donc les réprouvés et les elfes de sang vont débarquer à l'est Les orques, les trolls, les Tauren vont débarquer à l'ouest Inversement pour l'Alliance, les troupes majoritaires de l'Alliance vont débarquer à l'Est, donc humains, nains, gnomes vont débarquer à l'est, à l'ouest vont débarquer euh, une partie des humains de Terra Mort et Jaina, ainsi que euh, tout simplement eh bien, les Draenei et euh, les Elfes de la Nuit. Même si on n'aura pas des masses à Wasser King, mais il débarque à l'ouest donc voilà pour ce qui est de, de l'arrivée des forces de l'alliance et de la horde on a également comme vous le voyez la croisade écarlate qui va également mener son assaut contre le roi Lich en arrivant au niveau de la désolation de dragons j'en parlerai dans quelques instants nous avons euh, du coup lors de cette... Euh, alors j'en parlerai un peu plus dans la vidéo sur Bolvar mais le front est ce qui est assez rigolo c'est que c'est plutôt assez bien fait, chacun fait son bastion pour essayer de repousser les troupes envoyées par le fléau, histoire d'avoir une assise solide pour pouvoir mieux débarquer euh, sur, le, sur le continent. Mais ce qui est très drôle, c'est par contre le front est de l'Alliance. Alors je ne suis ni Ordre ni Alliance, je m'en bats les steaks de ce, de ce, de ce duel d'enfants de, de 5 ans. Mais ce qui est très drôle par contre, c'est quand même que euh, du côté est, donc euh, le grand débarquement de l'Alliance, il se fait. <rire> il est absolument débile. Et d'ailleurs, les premières missions que vous allez faire, c'est Ah euh, oh bah mince, notre base elle est en plein, en bas euh, des falaises qui sont contrôlées par nos ennemis les vricoul et si on installait notre base ici oh mince Eh bien en fait le défilé on le contrôle pas du coup on a perdu la moitié de notre flotte oh mince alors c'était pas du tout prévisible ceci mesdames et messieurs était le génie tactique du grand commandant de l'alliance le le pardon le généralissime je vais dire le général le généralissime Bolvar Fordragon on en reparlera dans une vidéo dédiée à Bolvar Fordragon mais c'est quand même un sacré coup de génie militaire et tactique et au passage petite blague mais euh, n'hésitez pas à essayer de compter euh, au sein du jeu et je parle même pas des joueurs de compter le nombre de généralissimes du côté de l'alliance c'est tordant un hein. généralissime je rappelle c'est le connétable en gros c'est le chef de toutes les armées donc quand il y a plus de 10 généralissimes qui se baladent au même endroit Lequel est le chef des armées Il y a peut-être un problème, d'où la bérésina euh, du débarquement de l'Alliance, peut-être. Du côté de la Horde, au niveau de la toundra Boréenne, on va euh, tomber sur un peuple cousin des Toren, à savoir les Tonka. Et euh, lors de cette extension, et bien les Tonka vont rejoindre la Horde officiellement, même s'ils ne sont pas jouables. Voilà, c'était pour une petite anecdote. Mais peut-être qu'un jour, on aura les Tonka on aura s'allié. Je l'espère, honnêtement, c'est cool et leur histoire est déjà faite. Petit retour sur la croisade écarlate. Alors là c'est une parenthèse mais c'est quand même important pour la suite vous verrez on a tout simplement donc à l'est les troupes des réprouvés donc de sylvanas qui débarquent et qui vont comme à leur habitude et eh bien euh, mener des exactions contre les différentes forces hostiles à la horde et aux réprouvés euh, donc il va y avoir des massacres des troupes de l'alliance des massacres de Vricoul, des massacres des troupes qui euh, servent le roi lich c'est un petit peu l'extension pour les réprouvés puisque bah, je rappelle que leur but final c'est quand même de massacrer le roi lich donc c'est tout à fait compréhensible je vous ai mis ce petit visuel, euh, c'est pour bien sûr vous ouvrir vers la vidéo de débunkage de Sylvanas pour ceux qui pensent que Sylvanas a changé entre Warcraft 3 et BFA. Si jamais vous êtes des anti-Sylvanas et que vous êtes déjà convaincus par cette image, je vous invite à plutôt regarder la vidéo sur la 8.2.5, à savoir la fin de la campagne militaire euh, de, euh, de la Horde, où là, eh bien justement, je vous montre qu'elle n'est pas non plus si méchante, méchante Sylvanas. Voilà. Donc là, c'était un petit rappel, mais pendant Wars of J. King, Sylvanas va tout simplement massacrer parce qu'elle va profiter du délire en même temps on peut pas lui en vouloir elle c'est une plutôt une maline. la croisade écarlate arrive, c'est censé être les plus grands ennemis des réprouvés après le fléau elle les voit débarquer elle se dit bah, est ce qu'on ferait pas d'une pierre deux coups on, on détruit tous nos ennemis du coup elle va massacrer euh, l'assaut écarlate hein, c'est à dire le débarquement de la, de la croisade écarlate et elle va tout simplement les massacrer elle va même détruire ses propres troupes qui se sont fait capturer donc ça va être un carnage la croisade écarlate va se faire découper et euh, bon après c'était des cons est-ce qu'on peut l'en vouloir mais c'est assez marrant puisque on y reviendra vous en faites pas un peu après gardez ça en mémoire on y reviendra après voici comment donc les assauts continuent entre euh, la, la horde et l'alliance contre le fléau ils sont pas ennemis hein. je rappelle on est dans une situation de guerre passive entre la enfin une guerre froide entre la horde et l'alliance donc malgré quelques petites exactions comme on l'a dit avec euh, Sylvanas globalement le conflit est plutôt euh, focalisé contre le fléau pendant ce temps eh bien incroyable la grande cité de Dalaran qui avait été détruite par le fléau et notamment par Archimonde qui avait magiquement pour montrer sa superpuissance, eh ben, il avait joué au château de sable avec Dalaran, il avait détruit la ville. À Warcraft 3 Frozen Throne, on s'était baladé dans la ville et c'était des ruines de partout complètement délabrées. Dans Wo Vanilla, on voyait une espèce de petite bulle violette, mais si vous faisiez les quêtes, vous pouvez toujours les faire hein, à classique dans euh, les contreforts de Haute Brand, donc Hillsbrad. Vous pouvez aller faire les quêtes, vous voyez hein, des... effectivement des, des membres de Dalar... enfin, des membres du Tor et des membres de Dalaran euh, qui essayent de, de, de trouver 2-3 objets magiques par-ci par-là et qui essayent de, de, de, de survivre, mais euh, globalement et même on a même la situation à l'intérieur du dôme, le dôme c'est plus un asile euh, la ville est totalement en ruine également à l'intérieur, c'est dit par les PNJ à WoW Classic, donc à Vanilla, hein, Dalaran, toujours en ruine, mais là on va assister au plus grand ta gueule c'est magique de tout L'histoire de World of Warcraft en l'espace de trois ans, donc et bien la cité de Dalaran va être totalement reconstruite. Et ce qui est très drôle, c'est que dans les sources différentes qui vous expliquent, parce que en jeu on vous dit elle a été reconstruite, c'est bon, on a même des sources qui vont et bien euh, se contredire concernant Dalaran puisqu'il y a un manga qui va ressortir après et qui va nous reparler de Dalaran et en fait il y en a qui disent qu'elle a été reconstruite, d'autres qu'en fait elle avait jamais été vraiment détruite, le bout etc. C'est incroyable et ils se contredisent eux-mêmes. Au final, Dalaran est totalement reconstruite alors qu'elle avait été balayée euh, par Archimonde, l'un des, des démons les plus puissants de la Légion Ardente. Et en plus de ça, maintenant la cité, elle vole, magiquement reconstruite et maintenant elle vole. On n'a jamais vu ça dans Warcraft mais elle vole alors... Elle vole, on sait pas trop comment, hein, magie, hein, un cœur magique tout ça qui permet de, de, de faire en sorte que Dalaran vole, mais pas juste vole de temps en temps, vole de manière infinie, en permanence, à chaque fois qu'on nous a présenté comme ça ce genre de magie ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance magique. Il était d'ailleurs expliqué dans Warcraft 3 comment les nécropoles euh, volaient, c'était justement parce que les rois, le roi Lich avait énormément de puissance et arrivait à faire voler les trucs. Là, euh, on ne sait pas. En plus normalement la moitié des. Enfin plus des trois quarts des mages les plus puissantes d'Alaran avaient été tués à Warcraft 3, donc on ne sait pas vraiment comment la ville vole, mais elle vole, et en plus elle est capable de se téléporter euh, d'un continent à un autre, puisqu'elle arrive en Northrend, en plein milieu de.. Euh, en plein milieu du Northrend, en plein milieu dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire au milieu du continent, au-dessus de la forêt de cristal, et euh, la forêt des champs de cristal, et en plus de ça, elle est au milieu du territoire aérien des morts-vivants. Petit rappel, les morts-vivants, il y a quand même des Worms des glaces, comme vous l'avez vu dans la cinématique d'intro, hein, c'était euh, Sindragosa, la première femme, la première épouse euh, de Maligos, on en reparlera de ce petit gars-là, et on a également donc des dragons bleus, on a également bien sûr les Worms des glaces et les gargouilles, qui sont des troupes à la base, dans Warcraft 3 c'est du gameplay d'accord, mais de l'anti-aérien, spécialisé en anti-aérien. Dalaran spawn au milieu de tout ça et absolument aucun problème, aucune attaque du fléau et des troupes aériennes, je sais pas moi je suis le Roi Lich, je vois un truc débarquer comme ça, je pense que ça fait une de mes, de mes priorités d'abattre ça, mais pas de problème et en fait on apprend que Dalaran n'est pas du tout là pour le Roi Lich, absolument pas là pour le Roi Lich, ils sont là parce qu'il y a une nouvelle menace, à savoir Maligos, le dragon bleu, l'aspect de la magie en fait et eh bien va peut-être menacer les races mortelles car et eh bien euh, ce dragon bleu euh, a on va dire des griefs à l'égard des magiciens on y revient juste après petit point aussi concernant dalaran hein, histoire que la connerie aille jusqu'au bout dalaran a toujours été pro alliance dalaran fait partie de l'alliance même de Lordaeron. et euh, du coup dalaran c'était d'ailleurs également des ennemis de la horde avania maintenant dalaran se déclare neutre elle a été, elle a probablement, enfin je veux dire les magiciens du Tor ont probablement massacré des orques par paquet de 12 par paquet de 100 même, euh, des trolls et des taurennes mais, bah taurennes peut-être moins, mais trolls et orques ça c'est sûr, et des gobelins également, mais c'est pas grave, pas de problème, finalement Dalaran se déclare neutre alors qu'ils ont toujours été des fervents défenseurs de l'Alliance, absolument aucun problème, tout va avec Dalaran. Donc notre bon Maligos, qu'est-ce qui lui est arrivé Bien, Maligos, il est guéri de sa folie, hein, il avait commencé à sombrer dans le désespoir et dans la dépression suite au massacre du vol bleu par Deathwing et de mort on en reparlera dans la vidéo sur haut Cataclysme bien sûr qui sera vraiment sur, centré sur, sur Deathwing mais Maligos bah, il a tout perdu et j'en reparlerai aussi un petit peu dans le jour du dragon et eh bien Maligos euh, et la femme encore une fois que vous avez vu, enfin le, le dragon que vous avez vu c'était Tessin Dragosa donc sa femme il a perdu ses enfants, il a perdu quasiment 70% de son, son vol voire plus donc il était pas bien oh, pendant le jour du dragon Alexstrasza. Alex donc tout simplement l'aspect de la vie va lui promettre, va, ils vont prendre tout simplement soin de lui euh, au sens propre comme au figuré et ils vont euh, permettre à Maligos de rebâtir le vol bleu, on ne sait pas exactement, ça n'a jamais été vraiment dit mais du coup parce que sur le papier on pourrait dire qu'à l'extraza du coup c'est, mais non c'est la magie mais en tout cas eh bien le vol bleu se reconstruit petit à petit et ça va permettre également de soigner l'esprit mental de Maligos qui petit à petit eh bien, se remet euh, de ça. Et d'ailleurs, à la fin du Jour du Dragon, il est dit que le vol bleu commence à se reconstruire. Et en plus, Maligos a aidé contre Deathwing. Donc, Maligos semblait être plutôt une figure bonne plutôt que mauvaise. Et donc, on nous dit qui va mieux. Il y a également un livre qui est sorti en dans Burning Crusade qui s'appelle La Nuit du Dragon, où Maligos de nouveau aide les races mortelles. Donc, on se dit, bon, bah ça va. Il est, il est, il est très sympa, le petit Maligos. Eh bien non Parce qu'en fait, il pense que l'utilisation abusive de la magie par les races mortelles menace le monde de la Légion Ardente. Il y a potentiellement un retour de la Légion Ardente. Les événements, hein, on sait ce qui va se passer plus tard avec Légion notamment, et ben, il avait raison. Et d'ailleurs les aspects sont d'accord avec Maligos à ce moment là. Tout le monde a peur que l'utilisation abusive de la magie relance une, euh, une invasion de la Légion Ardente. Sachant qu'on on vient de sortir de Burning Crusade donc la Légion s'est pris encore une fois un sacré coup sur la tête, mais Malygos prévenant, là-dessus on se dit ok, du coup qu'est-ce que va faire Malygos Eh bien en fait, Maligos, ce dragon guéri de sa folie, va redevenir fou, tout simplement, hein. donc euh, lui qui a une dette à l'égard des autres aspects, et eh bien il va attaquer les races mortelles, malgré euh, que les mêmes les aspects soient d'accord avec lui, et eh bien il va pas attendre de prendre une décision, il va décider d'attaquer, et de faire une utilisation déjà si abusive, enfin il veut contrer l'utilisation abusive de la magie, mais il va en faire... Quasiment le même, ce qui fait que ça va créer des ouvertures avec le vide, etc. Bon, C'est du grand nawak, mais au final, Maligos, alors là c'est quand même incroyable, les Aspects et Dalaran vont nous envoyer pour contrer justement euh, l'invasion, les agressions de Maligos. Donc en gros, Dalaran se déclare ouvertement hostile à Maligos, en plein territoire des morts vivants, du, du fléau, en pleine attaque du fléau, au moment où le roi Lich est le plus puissant. Donc en gros, Dalaran devrait se faire casser la tronche et devrait se faire attaquer par les forces de, du fléau, donc les morts vivants. Également par le dragon bleu. Quand on voit ce que fait Deathwing, on en reparlera dans, dans, dans Cataclysme, et quand on voit la puissance destructrice de Deathwing à Cataclysme, pourquoi Maligos il détruit pas Dalaran en fait Alors certes il est moins puissant que Deathwing, mais c'est un aspect, il est tout à fait à même de détruire la cité volante. Et c'est l'aspect de la magie, hein. il fait hop et le moteur il marche plus, Dalaran ça tombe, hein. donc c'est un petit peu étrange mais il n'attaque pas Dalaran. La seule attaque de Dalaran dans le jeu par le vol bleu c'est ils essayent de libérer les prisons magiques de Dalaran. Hein. Pas vraiment sur les, si vous avez un problème dans votre vie il ne faut pas vraiment appeler le dragon bleu parce que ce n'est pas vraiment la, <rire> la source la plus fiable d'aide. Hein. Mais du coup... Ce qui est incroyable c'est que les joueurs vont être, on va, leur, on va leur confier donc aux joueurs pas mal de missions et pour soigner quelqu'un qui va très mal dans sa vie rien de mieux tout simplement que de tuer sa femme, sa nouvelle femme à savoir Saragossa qui est sa nouvelle femme avec laquelle il a un petit peu rebâti le vol bleu et on va la brûler devant ses yeux, euh, brûler la femme de quelqu'un devant ses yeux ça aide énormément pour la santé mentale c'est la meilleure des thérapies mais c'est pas fini. Les dragons rouges, donc le, le vol rouge, c'est-à-dire les protecteurs de la vie, vont nous confier la tâche de détruire les œufs euh, du vol bleu. Euh, donc les protecteurs de la vie veulent qu'on sabote leur propre travail qui avait été de permettre euh, à faciliter l'éclosion du vol bleu, etc. On va massacrer aussi les enfants de Maligos, donc tout à fait euh, pertinent. Grosse incohérence, Cataclysme montrera à l'extrata comme elle n'est même pas prête a euh, tuer, enfin en tout cas elle le fait à contre-coeur des œufs de dragon noir à, à cataclysme, tellement bah, elle peut être la protectrice de la vie, et même si elle sait que les petits dragonnets euh, vont être corrompus, elle veut quand même les sauver, mais à bout tel cas pas de problème, on massacre les dragonnets bleus, euh, et on va détruire le vol bleu tout simplement. Donc Maligos, euh, eh bien, deviendra un méchant, il va donc il va forcer, <rire> il va essayer euh, dans le nexus qu'on appelle la guerre du nexus, hein, il va essayer euh, dans l'endroit le, en gros des dragons bleus, il va essayer de résister et finalement il sera tué. Alex Traza versera 2-3 larmes mais pas grave. Maligos, l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers de Warcraft qui sera saboté comme ça. En un, même pas un patch, pas de problème, pas de souci pour l'aspect de la magie Et il se fait tellement détruire dans l'histoire et par euh, les, les, les artworks Que les deux artworks que je vous ai montré sont tout simplement des artworks de dragon bleu Mais ce n'est pas Maligos, Maligos est quasiment jamais représenté Donc c'est formidable Attaquons maintenant avec d'autres choses qui se passent à Resident King Nous avons tout simplement... Nerub, hein, qui est le grand bastion qu'on évoquera énormément dans la guerre de l'araignée Nerub, qui est le grand bastion des anciennes troupes de yogg donc l'un des dieux très anciens euh, donc ces espèces de créatures araignées ce qu'on appelle les Nerubiens et euh, eh bien, le, on va avoir des assauts des Nerubiens un peu partout sur le continent puisque Nerub c'est quasiment la moitié voire les trois quarts du continent mais en profondeur donc euh, de, pas à la surface mais dans la terre et au final et eh bien on va attaquer Agile Nerub. Le problème c'est qu'à la base Agile Nerub, il était prévu d'avoir une zone complète Nerub Qui aurait été une des... alors c'est pas moi hein, c'est les, les développeurs qui en parlent Et souvent c'est d'ailleurs leur plus grand regret C'est que Agile Nerub n'ait pas pu sortir en jeu Et du coup Agile Nerub, ce sera que deux donjons Mais Agile Nerub à la base il y avait l'ambition d'en faire une des zones les plus grandes Qui ait jamais existé dans World of Warcraft Finalement eh bien euh, à cause d'un manque de temps et d'un manque de moyens eh bien il a fallu rabattre les ressources qui étaient déployées pour Nerub pour Ulduar et du coup eh bien, on n'a pas eu Nerub mais on a eu Ulduar c'est un petit peu dommage peut-être qu'un jour Nerub sera réutilisé sur une future extension moi je l'espère parce Nerub c'est une zone que je trouve extraordinaire et du coup on a eu deux donjons un où on affronte et on tue Anubarak juste le bras droit d'Arthas et on a donc dans un donjon et on a également un autre donjon euh, où on va massacrer des Nérubiens qui essayent, qui sont fidèles. C'est des Nérubiens vivants qui nous envoient. Euh, qui nous envoient tuer des Nérubiens qui sont fidèles à Yogg-Saron. Donc voilà. Donc en plus, ça avait l'air intéressant ce, cet arc, mais il aurait été expédié en un donjon. Ensuite, parce qu'on parle de lieutenant des lieutenants principaux euh, d'Arthas, et eh bien. Dans euh, les désolations du dragon, donc euh, là, on va dire à peu près le milieu euh, du Northrend, la Horde et l'Alliance progressent et vont être arrêtées net par, euh, par une nécropole, à savoir Naxramas, la nécropole de Kel'Thuzad, l'autre bras droit euh, d'Arthas. On va dire qu'Anub'arak est le corps armé, Kel'Thuzad est le corps euh, spirituel magique d'Arthas, hein, du roi Lich. Et au final, eh Kel'Thuzad arrive avec Naxramas et on va tout simplement réutiliser la Naxramas de Vanilla qu'on va un petit peu remettre remasteriser. On va reprendre quasiment tous les boss sauf un, hein, Alexandros Mogren, donc le père de Dario Mogren, qui va être remplacé poste pour poste, hein, Sortie du numéro 9 Alexandros Mogren, et on le remplace par un autre personnage que les joueurs avaient apprécié, notamment tué à à savoir le Baron Rivendell, donc Baron Vaifendre en français. Donc. Tous les mêmes personnages reviennent alors qu'on les avait tués à Vania, pas de problème, ils sont là, c'est des morts vivants, pas d'explication. Kalthusad, au moins on a une explication, en fait, la liche, si vous ne détruisez pas le phylactère, la liche peut ressusciter. Les autres, pas de problème, Saphiron, il est de nouveau là, on le massacre, pas de problème, de toute façon, Saphiron, il a été remplacé post poste par Cindragosa, qui est un worm de glace, mais encore plus grand, donc il ne sert à rien, donc on va tous les tuer, ça c'est quand même incroyable. Kalthusad sera vaincu mais pas de phylactère détruit donc il est toujours supposé en vie et ce sera canonisé avec Chronicles. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Arthas. Ce qui est très drôle c'est qu'en plus il ne... Enfin non, je vous laisse aller voir la vidéo sur Arthas mais respect à Keltuzad. Donc le safari continue, Anubarak et Keltuzad sont sortis comme ça très facilement. Alors que je rappelle quand même que Calthusade est probablement l'un des mages les plus puissants de l'univers d'Azeroth Et Anubarak c'était tout simplement le roi d'une civilisation Qui était les protecteurs de yogg l'un des dieux très anciens les plus puissants de l'univers de Warcraft It's ok, pas de problème, ces deux personnages là sont expédiés Et même à l'époque alors que pourtant tout le monde salue l'histoire et le génie de the King, Déjà à l'époque ça avait gueulé pour Anubarak Parce qu'il avait été expédié dans un donjon et les gens avaient dit non C'est quand même un peu dégueulasse d'expédier comme ça Anubarak. Et il y avait une petite grogne des joueurs Blizzard les écoutera, on y reviendra. Après, ce sera formidable. Donc, les armées de l'alliance et de l'ordre poussent tellement bien, la, la campagne se passe tellement bien, euh, qu'ils vont, eh bien, repousser les forces du fléau jusqu'à ce qu'on appelle la porte noire, euh, pardon, euh, ce qu'on appelle le portail du Kourou, le portail du Kourou ou Angratar. Et au final, j'ai quand même, enfi je voulais quand même vous montrer avec ce visuel que Grattard c'est un petit peu la porte noire hein, du Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu le Moranon et au final euh, j'en profite et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de la sortie de Rise of the Witch King, ça doit faire un petit peu écho à Rise of the Lich King, si vous regardez un petit peu les bâtiments du fléau euh, de Rise of the King et vous allez me dire oui mais c'est parce que tu es un fanboy du Seigneur des Anneaux blablabla il n'y a aucun parallèle tout ça tout ça. Ça fait quand même vachement porte noire du Seigneur des Anneaux des films de Peter Jackson. Si vous allez dans la couronne de glace, on a des bâtiments du fléau et des nécropoles, avec notamment Akerus d'ailleurs, hein, avec un œil bleu. Et enfin Icecrown qui ressemble tout simplement à un mélange entre Minas Morgul et Barad-d'Our. On n'est plus vraiment dans l'inspiration, c'est un euh, Mordor de glace au lieu d'un Mordor d'obscurité et il y a énormément de ressemblances avec euh, Angmar de euh, Rise of the Witch King. Voilà, c'est la petite parenthèse. Nous avons ensuite, donc pendant cette euh, bataille, de donc là la Horde et l'Alliance vont même collaborer, vont même, on est encore une fois dans cet aspect de guerre euh, froide, où du coup l'Alliance et l'horde vont collaborer en union contre euh, les forces du fléau. Je, donc les forces de la Horde vont être menées non pas par Garrosh Hellscream qui est le grand général de toute l'offensive euh, de la Horde mais par tout simplement son, enfin euh, un de ses bras droits à savoir Dranosh Sorfang ou Sorcro, hein, ce qu'on appelle Sorcro le jeune, Sorfang le jeune, le fils de Varok Sorfang qui va mener les assauts, euh, les assauts de la Horde et par du côté de l'Alliance on a le généralissime, l'un des généralissimes plutôt, Bolvar Fordragon qui eh bien, euh, dirige les troupes de l'Alliance. Alors je... Je vais pas trop m'étendre et je montrerai pas la cinématique parce qu'il y a une vidéo sur Bolvar et il n'a pas grand chose. Donc je lui mettrai sa cinématique dans cette vidéo là. Donc je vais passer euh, un petit peu sur le côté. Mais voilà, on a les armées qui sont dirigées par ces deux figures. Et ces deux figures vont être plutôt euh, mises euh, On va dire à mal par l'arrivée du roi Lich puisque euh, Bolvar va dire Arta sors de là <rire> viens ici que je te bute enfoiré et Arthas dit salut et il sort de la porte et il va tout simplement euh, et bien à ce moment là il y a Dranoche qui telle une légende, tel un héroïque euh, orc et bien va charger et se faire littéralement one shot par Arthas hein, euh, quelle charge héroïque d'un de, des plus grands généraux orcs euh, que la horde ait jamais connu il se fait one shot par Arthas, Arthas récupère son âme et c'est à ce moment-là où Bolvar va s'élancer pour attaquer lui-même Arthas, même s'il a été un peu mis à mal en voyant que cette grosse euh, brute d'orgue vient de se faire défoncer. Et c'est ce moment qu'attendait tout simplement l'une des figures emblématiques des Réprouvés, Non pas du tout, hein, un personnage qu'on avait appris à connaître un petit peu à Burning Crusade, à savoir euh, l'apothicaire Putressin en français ou putresse en anglais. Qui n'est même pas souvent très confondu euh, On croit que c'est le chef des apothicaires Ce n'est pas le chef des apothicaires C'est l'un des grands apothicaires Mais ce n'est pas le chef Le chef des apothicaires c'est Faranel euh, jamais, jamais vraiment très utilisé euh, Il a été utilisé à Vanilla En tout cas ce qui est sûr C'est que lors de Vanilla Et même dans Burning Crusade Vous aviez en tant que joueur fidèle de Sylvanas réprouvé Vous aviez amélioré de plus en plus la peste mort-vivante Et eh bien voilà On va utiliser cet arc là ça, pour le coup, c'était très bien fait. On va réutiliser la peste qui avait été développée et améliorée par le joueur à Vanilla et Burning Crusade. Mais le truc, c'est que vous ne le saviez pas, Faranel est toujours fidèle à Sylvanas, mais Putressin, lui, a trahi Et au final, eh bien, ce n'est pas lui la tête pensante, c'est This is Vary, c'est Vary Matras Et oui, on en reparlera juste après de Vary Matras, en tout cas Putressin. C'est pareil cette cinématique je la mettrai bah, comme je l'ai dit euh, avec euh, la vidéo de Bolvar Mais en tout cas les euh, réprouvés vont en, finalement trahir tout le monde En tout cas ce groupuscule de réprouvés parce que tous les réprouvés n'obéissent pas C'est une trahison envers Sylvanas depuis Tressin et de Varimathras Qui vont finalement eh bien, envoyer des chariots à viande et balancer toute la peste Ce qui va tuer et les forces de l'Alliance et les forces de la Horde Et également les forces du Fléau parce que c'est une peste qui tue et les vivants et les morts vivants Arthas va être gravement blessé et va repartir Et ça va tout simplement tuer Bolvar Fordragon. Euh, la cinématique euh, le montre en tout cas bien agonisant avec les yeux qui se ferment mais le truc c'est que en voyant tout ça et la peste pourrait s'étendre et eh bien les dragons rouges vont intervenir alors ce n'est pas Alexstrasa directement c'est les dragons rouges tout court et les dragons rouges vont cramer la zone ils vont tout cramer, et euh, pour justement empêcher que la peste se répande. Donc tout le monde va mourir cramé, Putressin va s'échapper quand même avant de mourir, avant de, avant de, enfin il ne se fait pas cramer, lui il part, quand les dragons arrivent, lui il se barre, il a tout compris, mais la plupart des apothicaires qui ont trahi vont se faire brûler, et euh, Bolvar va être gravement brûlé, on en reparlera en fin de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que du coup eh Putressin, et Varimatras ont déclaré, euh, leur trahison aux yeux du monde, et là eh ben, on va pas être content. Alors Varimatras, tout était prévu évidemment, Varimatras le traître bien entendu qui à Warcraft 3 avait tué un de ses frères, Balnazar, pour montrer sa fidélité à l'égard de Sylvanas, Varimatras qui, euh, j'ai refait toutes les quêtes réprouvées à Vanilla et je peux vous affirmer que euh, pour un traître il est incroyablement fidèle et zélé euh, dans le service de la, de la reine Banshee. Mais c'était tellement bien vu, et du coup, ce n'est pas un développement qui avait été prévu à Vanilla. C'est le comics Ashbringer, donc Porte-Cendre, qui avait choisi de réutiliser Balnazar, puisque Balnazar, Vanilla avait fait l'erreur de remettre Balnazar, ce qui était complètement con. Balnazar avait été tué, et finalement, ils se sont dit Mais attendez, si on faisait un plan génial, en fait, on disait que Varimatras. Il n'avait pas tué Balnazar et qu'en fait il trahissait depuis le début. Et en fait si on disait que tout l'arc comme quoi Varimatras avait prouvé la loyauté et que lui-même avait des doutes et se disait qu'il ne pouvait pas tuer parce que c'était un code interdit chez les Natrezim de tuer un des leurs, et ben, si, on, si on détruisait tout ça dans Warcraft 3 alors que c'était du coup un des seuls euh, Natrezim qui allait obéir euh, à des forces on va dire alliées, Sylvanas, bah si on détruisait tout ça pour dire qu'en fait c'était un plan depuis le début qui était prévu, ha, ha, ha et en fait tous les seigneurs de l'épouvante, eh bien, euh, ne sont pas... Euh, tous les seigneurs de l'épouvante ne sont pas morts, ha, ha, ha ça va être incroyable. Ce qui fait qu'on redcon totalement Warcraft 3 et ses enjeux avec notamment Sylvanas. Si vous avez joué à Warcraft 3, vous voyez bien que Varimatras, quand euh, il tue Balnazar, il est pas vraiment très très content. Et lui-même ne fait pas de la comédie ou quoi que ce soit, ou pas du tout du théâtre. Dans Vanilla, il n'est jamais question de trahison de, de, de Varimathras. Donc c'est vraiment un délire qui s'est créé euh, avec le succès de Balnazar et de la croisade d'Argent... Euh, la croisade d'Ecarlate, pardon. Et du coup, au final, le comics de Ashbringer va redcon parfaitement ce qui s'est passé avec les Seigneurs de l'Épouvante. Et c'est grâce à ça que nous allons avoir plus tard Warlord of Draenor avec tous les démons qui ressuscitent. Magnifique création. Donc... Revenons sur Sylvanas qui va, on considère, enfin on a peur à ce moment là que Sylvanas ait trahi la Horde et l'Alliance. Sylvanas en fait avait bien entendu été à la tête avec Varimatras d'améliorer de, de, la, la peste tout simplement mort vivante, anti-mort vivante et anti-humain, enfin anti-vivant pardon. Mais Sylvanas voulait l'utiliser contre Arthas et pas contre les propres troupes de la Horde ou de l'Alliance. Donc au final elle avait prévu tout simplement d'utiliser la peste contre Arthas mais pas à ce moment là donc c'était bien elle qui était derrière l'amélioration de la peste mais pas de cette manière et au final eh bien euh, il va y avoir le siège de euh, Undercity donc de Fossoyeuse par les troupes de l'ordre et des troupes de l'alliance donc oui oui hein, vous avez bien entendu hein, on est en pleine guerre contre le fléau on a eu plein de pertes et bien on rappelait on re... donc tout le travail qu'on avait fait d'avance a servi à rien on repart tous on plie bagage et on fait le siège d'Undercity pour vaincre Putressin et Varimatras mais vous en faites pas ils vont tout le terrain qu'ils ont perdu, ils vont pouvoir le récupérer juste après. Bien entendu, nous sommes dans un MMO RPG. Du coup, en parlant de Seigneur de l'Effroi qui reste, Retour, si on parle d'une extension sur le Roi Lich, sur Arthas, etc. Il fallait bien sûr ressusciter le Seigneur de l'Épouvante, probablement le plus connu avec Tichondrius. Il s'agit bien entendu de Malganis. Malganis qui dans Warcraft 3 était le chef du fléau qui avait attaqué Lordaeron, Eh bien Mal'Ganis, donc Arthas avait damné tout son peuple et tous ceux qu'il aimait pour pouvoir vaincre Mal'Ganis, en fait ça servait à rien, tout ce qu'il a fait, tous ses sacrifices n'ont servi à rien, Mal'Ganis est de nouveau là pour remplacer poste pour poste, encore une fois un remplacement qui s'avère payant dans ce match de Wrath of the Lich King, Mal'Ganis, qui remplace poste pour poste Balnazar qui était le chef de la croisade écarlate. Et eh bien en fait, l'assaut écarlate, c'était Malganis qui était derrière tout ça. Mais vous allez me dire, mais l'assaut écarlate a été massacré par les forces réprouvées. Mais si Varimatras avait tout prévu, pourquoi il n'a pas prévenu euh, Malganis de ce moment-là Pas grave, hein ils travaillent ensemble mais pas tout à fait apparemment. Et pourquoi du coup, Eh bien Varimatras, dans Vanilla, a eu un tel zèle à tuer la croisade écarlate ils travaillent ensemble mais pas tout à fait. Du coup, on massacre tout, on détruit Balnazar, on finalement on montre que Balnazar était à la tête de la croisade écarlate. Ah, Varimatras, il faut pas l'emmerder. Hein. Visiblement euh, dans le berceau, ils s'entendaient pas les deux. Du coup, Malganis revient et il va se prendre euh, en fait, il va devenir en fait, il va posséder l'amiral de euh, la croisade écarlate à savoir l'amiral Wind ou Ponvent. Et lorsque la Croisade des Carades se fait massacrer à la désolation des dragons par, euh, enfin, des dragons par les troupes réprouvées, et eh bien en fait, il va d'un coup, alors que quasiment tout l'effectif a été tué, avec les survivants, et eh bien il va repartir au nord de of King, enfin au nord de la, du, du continent pardon, de Northrend, donc au nord de la zone de Wastelich King jouable, et en fait, et eh bien, en l'espace de même pas quelques mois, parce que je rappelle que the King dure un an, donc on va dire que l'assaut dure à peu près, allez, on commence à trois mois, on va être gentil, ça veut dire que le mec, il a eu... Peut-être moins de 6 mois, allez 6 mois, 9 mois pour reconstruire tout un fortin, tout un château, toute une installation énorme de l'assaut écarlate. Pas de problème parce qu'il veut se venger d'Arthas. Au final on va le tuer et à la fin il fait ha ha ha, ha, ha et il s'en va euh, dans le néant distordu en disant je reviendrai et j'exercerai ma vengeance. Malganis a été ressuscité pour rien faire puisque Malganis, même l'extension qui concerne la Légion Ardente, et bien Malganis sera présent au rivage brisé, mais ne fera, ne fera rien d'autre, il ne fera rien de plus, il sera totalement inutile. Donc on a détruit un pan de Warcraft 3, on a détruit le sacrifice d'Arthas pour ramener Malganis, pour ne rien en faire. Félicitations, magnifique retour de Malganis. Parlons de résurrections qui ont beaucoup servi l'univers de Warcraft, de World of Warcraft, nous avons un autre nain, une autre personne pardon, qui va être ressuscité, il s'agit de Muradin Bronzebeard ou Muradin Barbe de Bronze. Et au final, eh bien Muradin, alors ce qui est très drôle c'est que les raids d'ailleurs sont des blagues dans Heroes of the Storm, Malganis dit lui-même que « Ah oh bah j'étais là au rivage brisé, mais j'ai servi à rien ». Muradin dit exactement la même chose en mode « Ah, oh, j'étais mort mais les fans de Warcraft m'aimaient tellement qu'il fallait me ressusciter ». Nous sommes sur l'extension qui reparle de, de, du Roi Lich, d'Arthas et du Northrend. Il fallait bien sûr faire revenir Muradin. On nous avait montré visuellement qu'il était mort. Arthas nous disait qu'il avait été tué. Le livre qui préparait justement l'ascension du Roi Lich, donc le livre qui préparait, ne dit absolument pas qu'en fait Muradin est juste blessé et aurait pu nous dire oui, en fait Muradin va être vivant. Donc même ça, et Redcon, donc même le bouquin qui prépare Awash King et Redcon par le jeu. Du coup, puisque. Encore une fois, dans Frozen Throne, il y avait les survivants, donc les, les, les nains de Muradin, les survivants qui avaient échappé à Arthas, qui hein, veulent venger Muradin, mais ils n'ont même pas pensé à aller voir si le mec était encore vivant. Du coup, tout le monde nous... Con... Bah, je veux dire, il y a très peu de personnes où on nous dit « à tel point il est mort hein. ». Il y a eu au moins trois sources, voire quatre, qui nous disent « il est mort ». Mais pas du tout. A of the King, en fait... Il s'est fait transpercer de plein de stalactites, mais en fait, oh là là, il a juste été amnésique. Et il a été retrouvé euh, euh, errant dans la neige, amnésique. Donc c'est le nouveau Jason Bourne, Muradin Bourne. Et il va être sauvé par les nains de Givre. Les nains de Givre, donc des cousins des nains, mais euh, de, de Northrend, du continent de Northrend. Et ces nains vont prendre soin de Muradin. Ils vont prendre tellement soin, ils vont tellement être impressionnés du génie de Muradin, de sa force et de son courage, que Muradin deviendra le roi des nains de Givre. Hein, il s'est très très bien... Euh, Là, c'est un grand, une grande réussite culturelle. Hein, cette, on a bien, on l'a bien accueilli. Il est carrément devenu le roi des nains de givre. Et au final, eh bien, à la fin, il va récupérer la mémoire. Il va se rendre compte de qui il est vraiment, Muradin Bronzebeard. Et la fin sera mais d'un ridicule, absolument incroyable. En l'espace d'une seconde, en fait, Magni et euh, le frère, les deux frères de Muradin donc Magni Bronzeberg le roi des nains et euh, nous avons donc euh, Bran Bronzeberg l'explorateur qui vont revenir et qui vont dire oh là là Muradin t'es pas mort c'est incroyable ça fait tellement plaisir de te voir on sait que les nains ils adorent la bouteille ils adorent la bière mais là et eh bien Magni dit bon allez bonne chance contre Arthas moi j'ai un, un peuple à diriger donc eh bien, je suis arrivé en deux secondes pour te dire bonjour pas de problème je repars aussitôt sec ah Ironforge, on a besoin de moi et euh, Bran, lui, qui reste là, on pourrait se dire, bon bah au moins il va fêter le retour de Muradin. Il était quand même assez triste qu'il soit mort. Bah non, non, non, il va se barrer, il va reprendre ses explorations. Donc incroyable. Muradin servira à la fin lors de l'assaut de la citadelle. On en reparlera. Euh, la citadelle de la Couronne de Glace. On en reparlera en fin de vidéo. Et sinon, il ne servira plus jamais au récit de, euh, de World of Warcraft. Il va remplacer post pour post Magni en tant que chef des Bronzebeard. Mais il ne servira plus à rien dans le récit. Incroyable résurrection qui encore une fois détruit tous les enjeux et toute l'histoire qui avait été créée par Warcraft 3. Le patch, on parlait de Bran, et eh bien Bran Bronzebeard le frère de Muradin, eh bien va tout simplement euh, tomber sur les ruines d'Ulduar, donc euh, un complexe titanesque. Ou dedans eh bien, il y a des gardiens euh, qui veillent sur le, le bon ordonnancement d'Azeroth et qui luttent contre les dieux très anciens et de la corruption du vide sur la, le monde. Donc c'est Ulduar, un donjon qui aura plu énormément aux joueurs. Et au final, alors je ne vais pas vous mettre la cinématique parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, donc je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, elle risque déjà d'être longue, mais je ne veux pas qu'elle le soit encore plus. Donc, Magni s'est euh, cassé, Bran est tellement content de revoir Muradin qui tombe qui va explorer Ulduar et il va tomber tout simplement sur un sombre secret, à savoir le fait que Yogg-Saron, l'un des quatre dieux très anciens, eh bien est emprisonné et il commence petit à petit à se libérer de sa prison. Hein, C'est pas quelque chose qui date d'hier, hein, ça a commencé déjà sur plusieurs... ...un des gardiens, Loken, donc qui est tout simplement Loki, mais à qui on a rajouté Loken, enfin N, donc Loken, qui, en fait, eh bien, a trahi hein, comme Loki dans la mythologie scandinave ses frères et sœurs, et il est responsable d'ailleurs de, de la mort de l'un d'entre eux. Devinez lequel, et au final, et eh bien, euh, Loken va est tombé sous le joug de, de Yogg-Saron, et il va falloir le euh, libérer. Enfin, il va falloir détruire la menace que représente yogg -Saron. Ce qui est magnifique, c'est que on est en pleine campagne contre le fléau. Alors, est-ce qu'il y a un armistice qui a été signé à Cartas On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde plie bagage. La et l'Alliance, c'est de nouveau la prise d'hostilité, on se refoue sur la tronche, il y a de nouveau des conflits hors d'Alliance à cause de la Porte du Kourou, l'Alliance considère que c'est la Horde qui est responsable, la du coup se défend contre les attaques de l'Alliance. Et au final, eh bien, on arrête d'attaquer euh, le fléau pour s'attaquer soit mutuellement, soit attaquer la menace de Yogg-Saron. Alors yogg -Saron, bien sûr, c'est un dieu très ancien, il menace le monde entier mais Yogg-Saron il est toujours enfermé même s'il commence petit à petit à se libérer c'est pas encore urgent je veux dire dans l'escalade dans, dans la hiérarchie des urgences le fait qu'il y a un roi Lich qui menace tout le monde et qui envoie des troupes jour et nuit vous attaquer c'est peut-être plus urgent à mater que Yogg-Saron non pas de problème on va s'occuper Yogg euh, de Yogg-Saron euh, victoire des champions victoire de la coalition hors d'alliance contre Yogg-Saron et euh, tous les euh, sbires des euh, gardiens, donc des sbires de Loken euh, qui euh, sont tombés sous le contrôle de Yogg-Saron. Victoire incroyable Je, je sais là, je, je passe un peu très vite euh, Ulduar et, euh, et Loken, tout simplement parce que je ferai une vidéo sur les terrestres avec la généalogie des nains et je ferai également euh, l'ordonnancement, la prochaine vidéo de cosmogonie ce sera sur tout simplement l'ordonnancement du monde d'Azeroth avec le rôle des gardiens et notamment de Loken. Donc voilà, on fera ça sur une autre vidéo, ça me permet d'économiser un peu de temps parce qu'il nous en reste encore beaucoup de choses à dire le patch d'après, la 3.2, l'appel de la croisade, cette fameuse croisade d'argent qui, euh, tout simplement, donc sont les anciens paladins de la main d'argent. La croisade d'argent qu'on avait vu lors du scénario euh, des Chevaliers de la Mort au début. Et eh bien, Tyrion, qui est le généralissime, encore un, le généralissime du coup de, euh, des de, de anciens de la main d'argent, donc l'aube d'argent. Et eh bien va mener, va choisir, de. il est temps d'attaquer la forteresse du roi Lich, mais le problème c'est de savoir qui va attaquer le, la citadelle. Plutôt que d'envoyer toutes les troupes, et bien on va décider d'un coup comme ça, d'organiser un tournoi. Organiser un tournoi alors que c'est la grande guerre et que vous êtes censé affronter l'un des mâles les plus dangereux euh, que le, qui existe dans le monde ce qui a fait que par le passé des nagas se soient liés avec des elfes de sang, qui se soient alliés avec des démons pour affronter les morts vivants, et bien là on va organiser un tournoi en pleine guerre, et pas n'importe où, on va le faire au pied de la citadelle, de ce que... et de ce qui représente le mal absolu à ce moment là, donc le seigneur noir, hein, à savoir le roi Lich, et bien on va organiser un tournoi au pied de la montagne, pour tout simplement savoir qui aura le plaisir de rentrer les premiers pour aller se friter sur la tronche avec le roi Lich. C'est quand même incroyable. Au pied de la citadelle de la couronne de glace. Au pied du QG du fléau. Alors je sais bien entendu, au départ c'était pas prévu d'être là. Le tournoi était prévu hein, par contre. Hein, euh, cette connerie reste prévue. Mais à la base elle devait pas se trouver ici. Elle devait se trouver dans la forêt des, euh, du champ de cristal. Le truc c'était sous Alaran. Donc ça laguait trop. Donc il a fallu l'envoyer dans une zone où ça laguait pas. Où est-ce que ça la pas Tout au nord de la couronne d'argent, enfin tout au nord de Icecrown, et au nord d'Icecrown, eh bien euh, donc c'est-à-dire juste à côté de la citadelle d'Icecrown, donc de la citadelle tout simplement euh, de Arthas et du Lich. Ce qui est formidable, il y a un problème avec ce tournoi. Déjà, on va commencer. À quel moment Tyrion, en pleine guerre hors d'alliance, parce que là ça a repris hein, les, les hostilités, même Chronicles je le dis, les hostilités hors d'alliance reprennent. À quel moment Tyrion il arrive et dit arrêtez de vous battre on va organiser un tournoi nous sommes en pleine guerre est ce que vous savez ce qui est un tournoi mesdames et messieurs un tournoi c'est pendant les zones c'est pendant les, les, les temps de paix justement pour éviter que les chevaliers ils se mettent euh, à piller des villes de fermiers etc piller des villages on organise des tournois pour que des simulations de guerre qui sont pas du tout de la guerre parce que c'est très chorégraphié on va dire c'est c'est plus de la guerre très gentille, c'est absolument pas de la guerre même euh, donc c'est très gentillé et c'est festif tout ça tout ça mais là, c'est probablement la guerre la plus dangereuse et la plus puissante que euh, les troupes de la Horde et de l'Alliance aient jamais connue Depuis la bataille du Mont Ijal. Donc, on organise un tournoi en pleine guerre, ce qui n'a aucun sens puisque les tournois s'organisent en temps de paix, en simulacre de guerre, pour occuper les troupes. Là, les troupes, elles sont plutôt occupées. Elles affrontent un, un mal qui ne dort jamais et qui attaque le jour comme la nuit et qui ne mange pas, qui ne se repose pas. On fait un tournoi. En plus de ça, au pied, donc imaginez je sais pas le seigneur des anneaux une seconde vous savez la bataille de la dernière alliance le moment où Isildur peut jeter l'anneau le, le, le, euh, dans les flammes du destin on voit au début l'ultime alliance entre les hommes et les elfes qui affrontent Sauron directement imaginez que quand Sauron il arrive les mecs font non non attends attends, on va organiser un tournoi qui va attaquer Sauron en premier Eh ben on va faire un petit tournoi les orques attendez non attendez reculez un petit peu allez on organise un petit tournoi allez c'est parti et en plus de ça ce qui est incroyable c'est qu'avec ce tournoi là on a quand même des che alors les tournois, ça fait très humain, bien sûr, ça fait très alliance. Humains, elfes, euh, même les nains, à la limite, pourquoi pas, les gnomes, allez, bon, allez, on est gentil. Mais à quel moment des orques, des trolls, des taurennes vont participer à ce genre de mascarade À quel moment ils se disent, oh là là, bah, un tournoi, ils savent même pas ce que c'est, un tournoi Et les mecs font un tournoi, incroyable. En pleine temps de guerre contre le fléau, et même entre alliance et horde, on fait un tournoi, histoire. Euh, on a un peu trop d'énergie à revendre, on fait un tournoi. C'est extraordinaire, c'est formidable, tout va bien avec cette extension. Elle sera déjà, elle sera tellement, en plus, c'est souvent un patch qui est très très mal aimé parce qu'il y a eu énorme, il y a, malgré tout, il y a eu quand même beaucoup de lags et beaucoup de problèmes. Et... Pour le clou du spectacle, on va quand même dire qu'Arthas, parce qu'il regarde le tournoi et il fait rien le mec, donc on va quand même à la fin du tournoi envoyer des troupes. Et euh, Anub'arak qui avait eu un traitement catastrophique, et eh bien pourquoi pas on le mettrait la cerise sur le gâteau, on enverrait Arth Anub'arak dans un raid se faire massacrer par les troupes euh, qui étaient censées euh, bah, stationner ici, qui étaient censées faire un tournoi. Formidable le traitement de ce patch. Attaquons maintenant, juste avant l'assaut euh, de la citadelle de la couronne de glace. Attaquons tout simplement une quête que peu de joueurs connaissent et pourtant qui est ultra importante pour comprendre la fin de Wrath of the Lich King, à savoir la quête du gambit de Tyrion, donc le pari de Tyrion, qui est tout simplement un hommage. C'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé du fait que Pirates des Caraïbes était sorti deux ans avant Wrath of the Lich King, Pirates des Caraïbes 2 pour être exact. Et un an d'ailleurs avant, euh, c'était sorti le dernier chapitre, le troisième des Pirates des Caraïbes, pour clôturer l'arc David Jones, tout ça, tout ça. Et bien, deux ans après, on a donc l'esprit de... Euh, l'esprit de, de Matthias Lehner, donc le, la part humaine, Carthage, je vous avais dit au début de la vidéo, qu'il avait, qu avait tué dans le bouquin L'Ascension du Roi Lich. Et bien en fait, ce petit gars-là, il est encore là, alors qu'il avait été tué, et il va présenter un petit peu ce qui se passe et dire aux joueurs et eh bien en fait euh, voilà Arthas malgré qu'il ait tué sa partie humaine à savoir Mathias Lehner, je suis toujours là donc il m'a tué mais en fait je suis là et comme il a tué sa part humaine et eh bien il a encore des sentiments et oui, malgré qu'il ait tué sa partie humaine il a encore des sentiments, le mec est mort-vivant roi liche il a tué sa part humaine donc tous les sentiments etc, ça suffit pas il faut qu'il tue encore sa part humaine alors qu'il l'a déjà tué mais c'est pas Matthias Lehner cette fois qui tue, c'est son propre cœur. Il s'enlève son propre cœur alors que c'est un putain de mort vivant et il va l'enfermer parce qu'il considère que c'est les sentiments. Bien sûr, c'est le cœur, hein, c'est formidable. C'est le cœur et pas la tête hein, qui euh, montre qu'il y a des sentiments. Du coup, il va enlever ce cœur et il va l'enfermer dans un coffre, évidemment. Et ce cœur, eh bien, qui est censé représenter les sentiments, et il va l'enfermer le, quelque part. Et on va le retrouver grâce à l'intervention du, du petit gars qu'il euh, qu était censé avoir tué, donc Matthias Lehner. Et c'est Tyrion qui va se dire que c'est peut-être quelque chose à tenter, à savoir eh bien, de s'emparer du cœur euh, d'Arthas pour potentiellement eh bien, le battre. Il va finalement, au cours de, de, de, de, de, de séquences incroyablement intéressantes, ironie bien sûr, il va réussir à finalement euh, se, aller dans une cathédrale avec une espèce d'église, un du roi Lich, où il y a des orques, tout ça, tout ça. Et finalement, eh bien, il va choper le coffre, il va choper le cœur, et il va mettre un petit coup d'ouvre-bouteille de, de, dedans, donc un petit coup d'Ashbringer qui va détruire le cœur. Et dans l'histoire de David Jones, quand tu casses le cœur, ça tue David Jones. Et du coup, tu remplaces donc, le Holland des Volants, tu remplaces le, le capitaine du Holland des Volants par un nouveau. Donc Tyrion qui tue Arthas, le cœur, tout ça, tout ça. Alors ça ne tue pas du tout Arthas, Arthas il a... C'est comme s'il est mangé chinois, il a un problème de bide, hein, il, il se met à genoux mais finalement tout le monde est obligé de fuir parce que malgré qu'il soit fragilisé, il peut tous nous tuer malgré tout. On s'en va, on fuit et finalement on a tué le cœur d'Arthas mais ça n'a pas suffi, oh quelle terrible désillusion. Gardez ça encore une fois à l'esprit, hein, il faut toujours un Hollande des volants, le capitaine du holland des volants, tout ça tout ça, David Jones, gardez-le encore à l'esprit, c'est pas fini. Nous allons donc également infiltrer la citadelle de la couronne de glace, du côté de l'alliance c'est grâce à Jaina, du côté de Horde. c'est grâce à Sylvanas, deux personnages qui sont liés avec l'histoire d'Arthas et du roi Lich. Donc Sylvanas pour sa vengeance, Jaina parce que c'était l'amour de sa vie. On va arriver dans un endroit qui est tout simplement la salle des reflets. La salle des reflets c'est tout simplement une copie de la tout à fait là-dessus il n'y a pas de critique, hein. c'est une reprise tout simplement d'un endroit très connu, c'est l'endroit où Arthas a tué son père Terenas, Ménéthil, le roi de Lordaeron, et c'était l'endroit en fait du trône, la salle du trône euh, qu'Arthas a fait refaire dans la citadelle de la Couronne de Glace par hommage, hein. il a par deux fois massacré les sentiments, mais visiblement il y en a encore assez, pour refaire la salle des reflets à l'image de l'ancienne salle du trône, du roi de Lordaeron, ce qu'il est censé être devenu. Apparemment, il a encore des sentiments. <rire> donc, on y a... et au passage, il pose, Ar... il pose Frostmonde. Donc son épée, euh, l'extension de son armure, l'extension de sa volonté, il la pose sur leur atelier qui est devenu la salle des reflets, donc loin de lui. Après, c'était peut-être une embuscade, hein, pour ça qu'il l'a peut-être posé Frostmonde. On y affronte les ex-capitaines, les anciens bras droits euh, d'Arthas en vivant, à savoir les anciens capitaines Falric et euh, Marwin. Ce qui nous montre que justement, eh bien, euh, le, le manga justement du, sur euh, le sur chevalier de la mort n'est pas canon puisque ce n'est pas Tassarian, Tassarian le, le, le manga dit que c'est Tassarian le capitaine alors qu'en fait visiblement ce n'est pas le capitaine et on doit, eh bien, à ce moment là Arthas arrive et euh, il va falloir le fuir juste avant on a quand même eu euh, notre euh, cher Uther un esprit qui s'est montré on a Uther Lightbringer, donc Uther le porteur de lumière qui euh, se présente sous forme fantomatique, il s'échappe en fait de France Frostmourne et il nous dit il va nous expliquer que le roi Lich ne peut être vaincu qu'au sommet de la couronne de glace. Il ne peut pas être vaincu ailleurs. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un truc. David Jones qui ne peut pas être, euh, qui ne peut pas aller de l'eau, machin. C'est marrant, ça me rappelle un truc. Et au fait, pendant la campagne de, pendant le début du scénario des DK, il peut pas rentrer dans une terre consacrée. Tout ça, tout ça. ça me rappelle encore une fois un peu un film. Hein, je me demande lequel. Et du coup, ça, c'est quand même le format incroyable, c'est qu'il doit toujours y avoir un roi lèche, sinon le fléau déferle sur le monde. Donc Uther est en train de nous expliquer que Arthas est en fait en train de retenir, malgré qu'il ait plus de sentiments, qu'il ait tué sa partie humaine, qu'il ait enlevé son cœur pour ne plus avoir de sentiments, et eh bien en fait il retient son bras et il n'envoie pas toute la pleine puissance du fléau contre le monde. Et en fait, et eh bien il retient son bras depuis le début, malgré le cœur, malgré les nerfs tout ça, tout ça, en fait il a encore des sentiments... Et ce qui est formidable c'est surtout qu'on nous dise donc ça et qu'en plus il y a toujours besoin d'avoir un roi Lich. Alors je rappelle que le roi Lich pour l'histoire de Warcraft c'est assez récent. Hein. On en reparlera un petit peu dans la, dans, dans la guerre de l'araignée et j'en ai déjà parlé dans les histoires de Warcraft 3. Au final le roi Lich a à peine 20 ans dans l'histoire de Warcraft. Et avant le monde se portait très bien il n'y avait absolument pas de roi Lich. Le premier roi Lich c'est Ner'zhul. On est quand même dans une extension qui nous dit qu'il faut toujours avoir un roi Lich alors qu'il y a 20 ans il n'y en avait pas de roi Lich. Et ça voudrait dire que Ner'zhul ait retenu son bras. Et ça veut dire aussi que Arthas maintenant retient son bras. Alors qu'il a tué la partie Ner'zhul. il a tué deux fois ses sentiments et sa partie humaine. C'est formidable. C'est absolument formidable. Une écriture exceptionnelle. Et c'est pas fini. Du coup, nous allons avoir le patch de la 3.3 à savoir... La chute du Roi Lich et l'assaut du verdict des Sandres. Alors c'est quoi l'assaut du verdict des cest l'union de la croisade d'argent et de la lame d'ébène. Tyrion mène de nouveau l'assaut justement contre le Roi Lich. Tyrion est présent partout depuis le début contre la lutte du Roi Lich. Il a transpercé le cœur. David Jones c'est censé ce qui fait que tu deviens le capitaine du Hollandais des Volants. Il faut toujours un Hollande des Volants pour tenir le Hollande des Volants. Il faut toujours un Roi Lich pour pouvoir tenir le fléau, de ça, tout ça. Un schéma se dessine. Je me demande quel schéma. Pendant ce temps, la guéguerre alliance Horde continue et reprend de plus belle. Pendant l'assaut contre le roi Lich, quel meilleur moyen que de se refoutre sur la tronche. Mais bon ça c'est tout à fait cohérent avec la stupidité humaine et Orc. Donc c'est absolument un pas de problème. Finalement donc, euh, il va y avoir de l'embrouille entre la Horde et l'alliance. qui fait que la Horde va avoir un boss personnalisé Muradin. L'alliance va avoir un boss personnalisé lors de l'assaut des canonnières. à savoir... Euh, Varok Sorfang, hein, le père de Dranosh qui a vu euh, son fils, le chef des, euh, tout simplement des, des corcons, donc la garde, la garde suprême de Thrall, se faire tuer. Dranosh était le chef. Du coup, papa prend euh, temporairement le commandement de, de, des corcons et eh bien, ils vont euh, se livrer sur la tronche et du coup chacun va avoir un boss différent en fonction de votre faction, le Sacro-Saint, axe de symétrie. On pourrait d'ailleurs se dire que vu que Dranosh a été tué et était le euh, mec à abattre pour la horde, peut-être que l'axe de symétrie aurait été qu'en fait, du côté de l'Alliance, ce soit Bolvar, mais on y reviendra après. On apprend finalement, du coup, que Bolvar n'est pas mort, contrairement à ce qu'on avait vu à Angrattar, on vient de voir Dranoche devenir un chevet de la mort, on aurait pu avoir du coup Bolvar en chevet de la mort, Eh bien non Le mec qui est mort de la peste des reprouvés, puis qui ensuite s'est fait cramer la gueule par des dragons rouges, qui n'est pas l'Extrasa, je le rappelle, mais des, dra des simples dragons rouges, et eh bien en fait il est vivant, parce que le feu des dragons, ça conserve. C'est une nouveauté sortie du chapeau scénaristique incroyable. Alors, on connaît des personnages qui se sont fait cramer la gueule par des dragons. Ils n'ont pas été très très bien conservés. On a Necros, le bras droit. On a le Necros tout simplement qui était euh, le bras droit de euh, mince j'ai un trou. Le chef tout simplement euh, le, le, le bras droit du chef du clan Dragonmaw donc gueule de dragon. C'était Zulued le chef et du coup Necros est le bras droit Necros il s'est fait vaporiser, hein, quand... et c'était à elle-même, hein. et ça n'a pas fait des petites pâquerettes, celle-là hein. complètement vaporisé. Et l'autre figure très connue et qui reviendra à BFA, c'est tout simplement des cultiraciens qui se sont fait cramer la gueule lors de la Deuxième Guerre, dans Warcraft 2. Toute, toute une flotte cultiracienne s'est fait cramer la tronche par des dragons. Les... Les... Malheureusement, les bateaux ont sombré et tout le monde est mort. Hein. L'un des frères de Jaina, Derek Port vaillant donc Derek mort il s'est fait cramer et il est mort, alors lui, son corps était encore, enfin son corps était là, mais il était mort, hein. il n'a pas été conservé ou quoi que ce soit, il a fallu le ressusciter euh, par les Valkyres et du coup il a fallu le ressusciter par le Nécromancie, hein. il n'a pas été conservé, donc tous les cas et tous les autres de l'équipage, ils ont été soit vaporisés, soit mort noyés, hein. il n'y a pas eu de conservation par le feu des dragons, donc Bolvar était incroyablement puissant, c'est fantastique. Arthas en fait en montant de plus en plus la citadelle de la couronne de glace en fait on se rend compte qu'Arthas Donc on apprend que Bolvar est vivant et on apprend qu'Arthas veut faire de Bolvar l'un de ses champions Parce que bah, la lumière est très puissante en lui, il est très fort tout ça tout ça Et la lumière est tellement puissante en lui qu'Arthas devient très très con Et alors il était déjà mais il le devient encore plus Parce qu'en fait Arthas essaye d'interroger, essaye de faire plier la volonté de Bolvar à ses yeux Je rappelle que là il se retrouve du coup au sommet de la citadelle de la couronne de glace, donc l'endroit, le centre névralgique du pouvoir nécromantique du roi Lich, et il n'est pas foutu de plier la lumière, il n'est pas foutu de plier Bolvar. Alors d'ailleurs, on fera une vidéo sur Bolvar, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'étais obligé dans cette vidéo d'en parler, parce que il, bah, il va tout simplement... Alors Arthas pourrait le tuer et le ressusciter pour en faire un de la mort comme il a fait avec tout le monde, et il a buté des êtres bien plus puissants, comme Saphiron par exemple, et il les a ramenés en tant que... Il les a ramenés en, en, en tant que Wyrm des Glaces par exemple, Syndra Goza il a fait la même, mais il est incapable de mettre Frostmourne dans le ventre de Bolvar, le tuer définitivement, et de le ramener en tant que Chevalier de la Mort. Non non, il peut faire avec tout le monde, avec Sylvanas, il l'a fait avec plein de monde, mais il est incapable de le faire avec Bolvar. Parce qu'il n'y a pas pensé, hein, tout simplement. Alors au lieu de ça, il essaye de le battre mentalement, pour essayer de le, de le torturer, pour essayer de l'avoir. Et en fait, eh bien la lumière est tellement puissante en lui, qu'il résiste à la torture. Alors que, encore une fois, Arthas n'a pas besoin de le torturer, il a juste à le tuer et le ressusciter. C'est incroyable. Vraiment, on dirait vraiment l'écriture de Star Wars 7, 8 et 9. C'est fabuleux. Donc, à ce moment-là, eh on va combattre Arthas. Donc, les champions hein, qui ont gagné lors du tournoi d'argent la, la grande chance de pouvoir aller affronter Arthas directement. Eh bien, on affronte Arthas. Euh, Tyrion qui nous accompagne depuis le début et qui euh, par sa destinée doit affronter Arthas et gelé sur place par les pouvoirs d'Arthas c'est bien entendu un, un outil scénaristique un outil de gameplay pardon pour nous, pas que ce soit Tyrion qui gagne le combat mais pour que ce soit nous les joueurs qui l'affrontions le, le, ce qui est bien c'est que dans Chronicles du coup vu qu'ils canonisent les éléments ils auraient pu dire qu'en fait Tyrion il a jamais été gelé et que c'est lui qui bat Arthas mais non donc il est bien enfermé dans un bloc de glace et euh, en fait on apprend le plan qui était là depuis le début concernant Arthas, c'est-à-dire qu'en fait il a sacrifié des milliers voire des millions de troupes ses plus grands généraux, à savoir Kel'Thuzad, Anubarak, Saphiron et tout le monde, pour... donc il a perdu Dranosh. Dans le combat on a affronté euh, Sindragosa, Sindragosa est morte, on a perdu tous ces grands généraux là, mais pour uniquement en fait permettre de trouver les meilleurs sbires des euh, combattants qu'il va pouvoir ressusciter maintenant qu'il les a tués parce que Arthas va tuer les joueurs il va vouloir les ressusciter en tant que chevalier de la mort en gros qui je le rappelle sont déjà censés être l'élite des troupes du fléau voilà c'était ça le plan en fait depuis le début d'Arthas inutile de dire que c'est un plan de méchant de série B et en fait il veut transformer donc ses champions en euh, chevalier de la mort pour pouvoir en fait à, derrière transformer le monde plier le monde à sa volonté et du coup en fait dominer le monde où il n'y aurait plus que des morts vivants qui pourraient du coup à ce moment-là résister aux dieux très anciens puisque les dieux très anciens ne peuvent pas contrôler directement euh, des euh, morts vivants donc c'était ça le plan initial de Arthas Au final, donc comme je le disais, il a sacrifié des millions de troupes, ses plus grands généraux tout ça tout ça pour ramener une poignée de mecs qui seront euh, son élite de combattants alors qu'il est déjà censé avoir lancé l'élite de l'élite de l'élite de, de chez l'élite du fléau mais pas de problème, c'est pas grave et au passage, dans War Age King, il a eu au moins 5 occasions de tuer le personnage joueur. Je dis bien au moins 5, parce que des fois il apparaît sous son esprit on n'est pas trop sûr. Mais il a eu au moins 5 fois la possibilité de tuer le joueur. Mais concernant euh, cette possibilité-là, il dit à chaque fois, c'est trop, trop tôt encore pour pouvoir te tuer, tu n'es pas encore prêt, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est exceptionnel. Du coup, finalement, Tyrion va réussir à se libérer pendant que les joueurs sont morts. Tyrion va réussir à se libérer du bloc de glace et il va tout simplement enfin commencer le duel qui est tout simplement teasé depuis le début de l'extension voire le comics Ashbringer voire même le roman puisque dans le roman ils ont inséré un petit truc c'est l'idée qu'en fait comme Frostmourne elle aurait une lame jumelle à savoir Ashbringer donc porte cendre qui serait en fait une lame qui a été conçue pour pouvoir vaincre pour pouvoir détruire l'épée du roi Lich le truc c'est que l'épée du roi Lich elle a été fabriquée par la légion ardente. Alors, on verra dans Shadowlands apparemment la légion ardente n'est pas seule responsable de la création de l'armure du Roi Lich et notamment Frostmourne. Ce qui est sûr, c'est que c'est des forces immensément puissantes qui ont fabriqué Frostmourne et avec tout le respect que j'ai pour les nains qui sont des artisans hors pair, Ashbringer n'est absolument pas une lame jumelle qui a été créée dans le set avec Frostmourne, c'est une lame créée par des nains pour pouvoir répondre à la puissance impie, on va dire. Du coup, on essaye de dire qu'en fait, Ashbringer, parce que ça arrive souvent ça dans la mythologie et tout, qu'il y ait des lames jumelles etc, mais elles ne sont absolument pas jumelles ces lames. Et en fait Ashbringer serait la seule lame qui puisse vaincre Frostmourne, incroyable coup euh, du sort, incroyable chance qui est là. Donc... Ashbringer, l'épée forgée pour vaincre Frostmourne alors que les nains n'avaient jamais vu Frostmourne mais c'est pas grave Façon euh, donc Tyrion sort de son bloc de glace pour finalement mettre un coup d'épée qui sera bloqué par Frostmourne mais en fait l'épée euh, Ashbringer le porte la porte-cendre est trop forte pour Frostmourne brise l'épée en deux et le fait de briser l'épée en deux ça va relâcher toutes les âmes qu'Arthas avait accumulées en tuant des gens il avait rébu leur âme notamment ça avait commencé par la sienne hein, tout simplement en récupérant l'épée et du coup toutes les âmes sont lâchées, notamment celles d'Uther et de Terenas, euh, donc des personnages qui nous avaient un petit peu euh, guidés, hein, Terenas on l'avait entendu lors de la cinématique d'introduction, et Uther dans la salle des reflets nous avait aidés, et bien on libère toutes ces âmes, et c'est Terenas, le popo, le papa d'Arthas, qu'Arthas avait tué, vous savez cette magnifique cinématique, et bien euh, Terenas revient, et Terenas et fait partie donc comme je l'ai dit des, l des âmes libérées, et ce à ce moment-là, pendant que Tyrion est opposé à Arthas, Terenas qui va découvrir. La joie d'être un paladin pendant une seconde, parce que grâce à War King, tous les chevaliers, tous les guerriers, etc. Si vous voulez maintenant être un héros humain, vous devez être un paladin. Sinon, vous puez la merde, apparemment. Ce qui est quand même ironique quand World of Warcraft probablement le personnage le plus apprécié des joueurs de manière générale. Bien sûr, il y en a un qui va nous dire que son personnage préféré c'était, je sais pas, c'était Marcus Jonathan. Mais en dehors de quelques illuminés, le personnage humain le plus charismatique et le plus apprécié globalement des joueurs. C'était Varian qui n'est absolument pas un paladin mais un guerrier. Mais apparemment il faut tout simplement maintenant si on veut un humain charismatique parce qu'il en a pas de qu'il n'a pas de charisme, il faut absolument lui donner des pouvoirs de la lumière, etc. Et du coup ce sont tous des paladins. Tyrion, Bolvar se transforme en paladin à Wars of the King alors qu'il avait des sorts de paladins et de guerrier on n'était pas sûr, c'était même un débat savoir s'il était paladin ou chevalier à Vanilla c'est un paladin et Terenas maintenant alors que c'est juste un roi, ça a été, il a jamais été dit qu'il était un bon combattant en plus C'était plus un grand diplomate et un grand politicien et bien Terenas en tant que fantôme il sait tout ce qui se passe, il a tout le secret, tous les secrets de fabrication du casque, de l'épée etc, il, il connaît tout et en plus, c'est pas Tyrion ou Uther qui, vont, qui va ressusciter les joueurs. Non, non, c'est Terrenas qui maintenant, en une seconde, va pouvoir ressusciter tout le monde. Il a le pouvoir de la mort. Aucun problème. C'est devenu un paladin. Il ressuscite euh, à tour de bras. Pas de problème. Et au final, Arthas est effrayé tout ça, tout ça. Enfin, Arthas est vaincu par l'union de Terrenas et de Tyrion. Finalement, Tyrion met le coup mortel. Terrenas, en fantôme, va prendre soin de son, de son fils qui est en train de mourir. Et qui dit euh, « Père, j'ai peur, j'ai froid, je ne vois que les ténèbres. » Et il va mourir. Je ne vois que les ténèbres ouverture vers euh, potentiellement le monde des ombres Donc pourquoi pas eh bien, une, un retour d'Arthas à Shadowlands Mais on a fait une vidéo spéciale là-dessus Donc je vous laisse aller la voir, la vidéo sur Arthas et Shadowlands euh, On a du coup, eh bien, comme il faut toujours un roi Lich, Le hollandais volant a toujours besoin d'un capitaine Et eh bien il faut que quelqu'un mette le casque Et qui d'autre que Tyrion qui était déjà là Qui avait déjà affronté Arthas au début euh, de of Age King dans le scénario euh, des chevaliers euh, de la mort pendant toute l'extension, Tyrion est le lien pour la horde et pour l'alliance du combat contre la légion contre, lég... contre le roi Lich. Il est là depuis le début. Il est là. Il a créé le, la croisade d'argent. Il était à l'origine du tournoi qui a calmé un petit peu les tensions entre horde et alliance. Il était euh, c'est celui qui a br... détruit le cœur. Donc il est censé un peu devenir prophétiquement le nouveau roi Lich. Et eh bien, non. Eh bien non, Bolvar, la lumière est tellement puissante en lui, eh bien, qui va dire à Tyrion « Non, tu as encore de grandes choses à faire, Tyrion, à savoir mourir sur le rivage brisé comme une merde, eh bien, je vais prendre le fardeau de devenir le nouveau roi Lich. Reste en vie, Tyrion, le monde a encore besoin de toi, fais en sorte que ma présence reste secrète, cache ma présence, dis que le roi Lich a été vaincu et qu'il n'y en a plus ». Il met le casque et il repasse en forme de glaçon en tant que roi Lich. Incroyable. Tyrion a tellement de grandes choses à accomplir. Je vais vous donner cette déclaration officielle qui vient du magazine WoW officiel, Wo volume 1, partie 3, interview du grand-papa du lore de l'époque, à savoir Chris Metzen, qui a fait un travail de dingue hein, sur les licences Warcraft. Mais Wazowski ne faisait pas partie de ce travail de dingue, malheureusement. Je vous le lis, pour le Roi Lich, par exemple, on ne peut pas dire que Bolvar était un des personnages principaux. Évidemment, ce texte, je le réutiliserai pour la vidéo sur Bolvar. Il fait partie des personnages humains que nous voulions mettre en avant, mais il n'a pas beaucoup fait parler de lui. Cependant, nous lui avons réservé une fin si dramatique au portail du Kourou que les forums ont été soudain pris d'assaut. Bolvar Spéculation et débat sur l'histoire de ce personnage, ce qu'il allait devenir, allez bon train je le mets entre parenthèses Parce Trasa dit que le monde ne devrait jamais savoir ce qui s'est passé pour Bolvar En gros il allait devenir... Enfin j'y reviendrai après Et du coup il y a eu plein de spéculations là-dessus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 ce que nous avions prévu. Et si vous avez joué à Brassage King et que vous voyez un petit peu où je veux en venir, il est fort probable, on ne le saura jamais probablement, mais il est très fort probable que Bolvar aurait dû être un euh, chevalier de la mort et aurait dû être l'opposé de Dranoche. Donc Dranoche aurait été pour les joueurs Horde le boss chevalier de la mort Cartas a retourné contre nous et du côté Alliance il aurait Très probablement été, euh, ça aurait très probablement été Bolvar Dragon qui aurait été le boss que l'Alliance doit affronter, qui était auparavant un ancien commandant de l'Alliance. Hein, le sacro-saint axe de symétrie qu'on adore tous, bien entendu, et qui nuit tellement à l'histoire. Et pour le coup, ils l ont pas, ils l ont, pour une fois, ils l'ont détruit, l'axe de symétrie. Avec la demande des joueurs mais en plus le pire c'était à cause de ça parce qu'il devait revenir en tant que chevalier de la mort très probablement Et qui devait être le Roi Lich Ça devait être Tyrion et c'est pour ça que dans la cinématique de fin vous avez Tyrion qui garde le casque et qui a deux doigts de le mettre Parce que c'était ce qui était prévu à la base, il y a de grandes chances que ce soit Tyrion Tout coïncider, le fait qu'il ait, cassé, qu ait euh, empalé le cœur donc comme le Holland des volants, tout ça, tout ça. Qu'il ait toujours été montré comme l'opposé du Roi Lich pendant toute la campagne. Paladin versus Chevalier de la Mort, qui a toujours été l'opposé dans Warcraft 3 par exemple. Dans, euh, dans WoW, c'est également le, le cas. Le fait euh, qu'il ait dirigé un petit peu toutes les opérations. Le fait également que son épée soit censée être celle qui sera euh, le, le, la destructrice de, de Frostmourne. Tout semble indiquer que Tyrion devait être le Roi Lich. Faisons un petit tour sur le safari, le tableau de chasse de cette extension Rassauvish King avec les grandes figures qui sont mortes, nous avons donc pour commencer Yogg-Saron, alors Yogg-Saron est pas tout à fait mort, hein. ce n'est pas une mort définitive pour le coup pour Yogg-Saron puisque euh, Yogg-Saron c'est juste que bah, c'est sa forme qui était en train de s'échapper, qui a été vaincue, mais on apprendra comment tuer euh, les dieux très anciens plus tard, notamment à Battle for Azeroth, et du coup Yogg-Saron bah, sur le papier il est encore là. Nous avons également du coup Loken que vous voyez donc de gauche à droite, hein. Loken euh, donc, qui est tout simplement Loki, Thorim qui est tout simplement Thor, Freya qui est Freya, nous avons Odir qui est Odir, Mimiron qui est Mimiron, hein, donc les gardiens tout simplement qui sont des CTRL-C, v de la mythologie scandinave, nous avons ensuite Muradin qui avait été vaincu, pas tué mais qui avait été vaincu, par tout simplement les forces euh, de euh, la Horde, et nous avons du coup Varok Sorfang qui avait été vaincu par les troupes de l'Alliance, qui s'était tellement bien fait cet axe de symétrie, qu'ils avaient exactement la même armure mais une en rouge, l'autre en bleu, évidemment les bleus contre les rouges, nous avons ensuite donc Dranosh qui a été euh, vaincu en tant que chevalier de la mort, les deux que vous voyez à la fin à droite ce sont Falric et, Melwin, Marwin, pardon, Malwin, qui sont Falric et Malwin, qui sont tout simplement les deux capitaines qui ont suivi Arthas, lors de son passage du côté obscur Nous avons pas une fois mais deux fois vaincu Lors de Royal King Nous avons Kel'Thuzad Nous avons Saphiron hein, qui a laissé sa place pour moment hein, euh, Donc euh, j'en en reparlera juste après Le baron Rivender Donc le, ballon, le baron Vaifondre euh, Qui était auparavant Stratol mais qui avait été ramené à Naxxramas Nous avons ensuite Maligos évidemment l'aspect de la magie qui sera euh, vaincu euh, avec tellement d'amour nous avons ensuite la moment de Saphiron à savoir Sindragosa qui sera et euh, eh bien vaincu dans euh, le raid de la couronne de glace nous avons ensuite Varimatras et enfin Malganis hein, qui clôture les personnages euh, bien sûr importants avant d'attaquer les deux grandes figures emblématiques à savoir deux rois liches vont mourir lors de cette extension Arthas comme on vient de l'évoquer et Ner'zhul qui a l'immense honneur de n'avoir jamais été nommé sur une extension qui parle du Roi Lich. C'est quand même incroyable quand vous êtes le tout premier Roi Lich. Et que dans Warcraft 3 on vous appelait comme étant le Seigneur des Ténèbres, le Seigneur Noir. C'est quand même incroyable. Donc en gros c'est comme si dans le Sorzano, à la fin, eh ben, Sauron euh, il est pas là. <rire> c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et euh, du coup... Pour revenir sur cette extension, également l'arc narratif saboté pour deux personnages emblématiques de la saga, à savoir Sylvanas et Jaina, comme je l'ai dit précédemment, qui avait une histoire profondément liée et ancrée euh, envers Arthas et le Roi Lich. Sylvanas, parce que ça avait été vraiment la première personne à s'être libérée de l'influence du, euh, du Roi Lich. Euh, Lord Skilidan avait utilisé l'œil de Sargeras, tout ça, tout ça. Et Jaina, qui elle était l'amour d'Arthas et qui par le devoir avait dû mettre fin à leur liaison, bah ces deux personnages-là auront du coup une seule interaction avec Arthas, c'est celle de la salle des reflets qui aura été rushée parce qu'Arthas menaçait de les buter, donc il a fallu repartir. Petite anecdote d'ailleurs, Sylvanas dans ce combat-là utilisait déjà des chaînes d'ombre, Shadowlands, tout ça, tout ça, fin de BFA. Et au final, nous avons donc eh bien, ces deux personnages-là qui n'auront jamais eu vraiment d'interaction avec Arthas et leur arc scénaristique n'aura pas pu avancer d'un Yota dans Wrath of the on verra après un cataclysme pour euh, Sylvanas et pour Jaina. A la fin de Resident King, c'est tout simplement une histoire, c'est tout simplement un scénario qui meurt sous une pluie d'applaudissements des fans. C'est incroyable, cette extension est considérée comme la meilleure extension d'histoire de, euh, de manière globale, hein, dans, sur les sondages qu'on peut voir sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter et autres. Elle est considérée comme la meilleure extension de lore par la plus grande majorité des joueurs de World of Warcraft. C'est incroyable Du début, avant même que seul Evil commence, jusqu'à la fin, c'est bourré d'incohérences, c'est bourré de stupidité, de facilité, de facilité scénaristique, du grand n'importe quoi. Des... C'est même plus de l'hommage, parce que faire de l'hommage c'est toujours important, et par exemple les hommages au de Seigneur des Anneaux, ça a toujours été le cas dans Warcraft. Mais une reprise, un repompage aussi abusé, aussi vu, alors que ça détruit tous les enjeux scénaristiques qui avaient été mis avant Ça ne respecte absolument aucune ligne de scénario qui avait été faite dans Warcraft 3 Et c'est tout simplement l'image d'un mauvais fanservice Parce que le fanservice c'est pas un, un mauvais truc L'idée du fans fanservice c'est qu'on reprend des éléments qui ont plu aux joueurs Et on les intègre dans un tout scénaristique cohérent Quand vous intégrez des choses juste parce que les, Quand vous des juste parce que les gens ont aimé ces choses Alors qu'elles n'ont pas leur place ici et que c'est fait de manière grossière Ça donne Wrath of the Lich King et les gens ont aimé ça Et aujourd'hui ils considèrent que c'est la meilleure extension Que c'était mieux avant Et qu'aujourd'hui le lore de World of Warcraft c'est de la merde C'était bien meilleur avant Notamment avec Burning Crusade et Wrath of the Lich King C'est incroyable C'est vraiment formidable De voir ça Donc voici la fin de Wrath of the Lich King Et juste pour conclure cette vidéo Nous avons quand même Cataclysme qui arrive et Arthas ne sera même pas Le dernier boss de Wrath of the Lich King Il s'agira tout simplement d'un random dragon à savoir à Lyon, qui sera le dernier boss de WrestleGeek King pour préparer, bien sûr, World of Warcraft Cataclysme. Je sais, je suis dur, je suis peut-être un petit peu euh, agressif par certains moments, mais vous pouvez aimer WrestleGeek King. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit d'aimer WrestleGeek King, vous pouvez aimer WrestleGeek King. Mais vous devez vous rendre compte de toutes les erreurs qui sont mais immensément nombreuses, et je ne peux même pas tout vous dire, j'ai le fait que les grands points, et déjà, et juste avec ça, ça fait déjà quasiment deux heures. Wrath of the King est une des pires extensions en termes d'écriture, et de scénario, et de scénarisation de World of Warcraft. Vous pouvez l'aimer, parce que c'était peut-être votre première expérience sur World of Warcraft, ou que c'était l'une de vos premières, ou en tout cas que c'est des thèmes, des musiques qui vous ont marqué, mais vous ne pouvez à aucun moment de dire que c'est une bonne extension en termes d'histoire. Ce sont des faits que je vous ai montré Et pas une opinion, mais des faits. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo très longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et encore, j'ai pas pu mettre toutes les cinématiques, j'aurais aimé montrer plus de choses. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager ça autour de vous parce que malheureusement beaucoup d'idées reçues naissent de cette extension qui est vraiment encore une fois mise sur un piédestal. C'est rigolo quand ça parle de France Monde. Mais merci énormément de votre soutien et de faire grandir la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous convaincre. Du fait que bah il y a des petits soucis d'écriture. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à aller suivre les autres vidéos de l'or. Que ce soit sur l'histoire de Warcraft ou bien Starcraft, Diablo, Overwatch et autres. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Dans le Nexus. Et le Nexus de Maligos évidemment. Je plein de bisous.